Boum! Grand privilège aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Jancovici, monsieur Énergie. Bienvenue en Suisse! Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, c'est certainement un peu réducteur de t'appeler euh, Mister Energy. Euh, pour moi, tu es un peu un lanceur d'alerte. Euh, tu es aussi euh, cofondateur de Carbon 4, euh, président du Shift Project. Euh, c'est d'ailleurs grâce à eux que, que tu es ici. Je les remercie, notamment François, il se reconnaîtra. Et puis, euh, tu es aussi maître d'enseignement. Je rate peut-être certaines choses. Mmh. Allez, complète pour Et moi. Je fais partie de la... De la création de notre cher président Emmanuel Macron, qui crée tous les six mois un nouveau comité. Alors moi, je suis dans la fournée du Haut Conseil pour le Climat. Donc, Je suis membre du Haut Conseil pour le Climat en France, euh, voilà. qui, est un, qui est un organisme qui est censé donner un avis. Enfin, qui n'est pas censé, qui donne un avis euh, sur la façon dont la France respecte ou pas les engagements qu'elle s'est donnés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ok. Mais disons, ça en fait un, un, un beau CV. Mmh. Alors, bah, je, réfléchissais, pardon, je réfléchissais aux questions que je pouvais poser. Et puis, comme tu as quand même fait une craquée de conférences, de vidéos et, et autres, pour être euh, novateur, ça va être un peu compliqué. On euh, je je vais parler de pâtisserie, euh, si tu veux, <rire> je aussi, ou, ou j'en sais pas. rien. <rire> <rire> <ou> de... <rire> mais, mais non, via... on, va, on, va y, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, de via ferrata ou de je, mode. Hein, moi, je, je vais commencer par la fin mmh, avec ouais. toi. Normalement, on demande toujours euh, la question, euh, qu'est-ce qui t'anime euh, Quelle est ta sorte de motivation Pour toi, sans mauvais jeu de mots, euh, tu carbures à quoi pour faire tout ce que tu fais euh, comme tout le monde, je mange trois fois par jour, euh, j'essaye de dormir de temps en temps et, et j'ai besoin d'un peu de soutien de la part de mes proches. Non. Euh, alors, ce qui m'anime, c'est que je ne fais pas exception à, ce, à beaucoup de gens dont on considère qu'avec les canons modernes, entre guillemets, euh, ça marche pour eux. C'est qu'un jour, j'ai commencé à m'intéresser à un sujet et il se trouve que ça a rencontré l'intérêt de plein d'autres gens. Donc quand il y a 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la question du changement climatique, c'était un intérêt entre guillemets égoïste. Je ne me suis pas posé la question à l'époque de savoir si ça allait servir l'humanité, une fraction de l'humanité, les gens qui regardent Swissbox ou pas, je pas du tout la manière dont ça, ça, ça, ça, ça s'est déclenché. J'étais juste, juste face à un truc que je n'arrivais pas à comprendre. Euh, et donc je me suis dit, je vais essayer de le comprendre. Une fois que je l'ai compris, je me suis dit, c'est quand même intéressant d'arriver à comprendre ce truc-là, je vais essayer de faire en sorte que d'autres comprennent. Et en fait, mon, mon intérêt pour la chose est né comme ça. Et la première euh, responsabilité, si je puis dire comme ça, qui a été la mienne et qui, qui m'a fait commencer à, j'ai envie de dire, à, enfin qui, qui, qui a fait que le changement climatique a commencé à occuper une partie significative de mes heures éveillées, c'est que je suis devenu l'animateur du groupe environnement de mon association d'anciens élèves, euh, Alumni, je crois, je ne sais pas si on dit euh... Oui, on dit ça aussi. aussi. Ah, si, voilà. oui, oui. Euh, et... Et j'ai organisé une série de conférences sur la question du changement climatique parce que je me suis dit moi j'y comprends rien, eux, probablement qu'ils y comprennent rien, moi ça m'intéresse de comprendre, eux probablement aussi etc. C'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Ah, ah. Ensuite je me suis dit, euh, je connaissais déjà le monde des entreprises à l'époque parce que j'étais consultant indépendant, je me suis dit euh, peut-être qu'il y, y a manière d'en amener certaines à réfléchir sur la façon dont elles peuvent s'inscrire dans ce problème. Et donc j'ai travaillé sur une, la mise au point d'une méthode qui s'appelle le bilan carbone euh, et qui a donné lieu en gros à la norme actuelle sur la comptabilité carbone. Et au moment où j'ai fait ça, je ne me suis pas dit, je vais devenir célèbre. Mais non, non, je me suis dit, j'ai un problème à résoudre. J'ai fait l'ingénieur de base, hein, bête et méchant, j'ai envie de dire. Il euh, y a un problème à résoudre. Je trouve que ce problème est intéressant. Je vais essayer de le résoudre. Voilà, je ne me suis pas posé plus la question que ça. Et ça n'est qu'au fil du temps euh, que je me suis rendu compte que j'avais mis le doigt sur un problème qui allait croître et embellir, qui allait susciter l'intérêt d'un nombre croissant de gens. Euh, donc je, je pourrais dire d'une certaine manière j'ai pas fait exprès de réussir euh, c'est pas ça qui m'a motivé au début c'était vraiment que j'étais face à un truc qui m'intéressait et j'avais juste envie de bien comprendre euh, voire éventuellement de commencer à essayer d'en de, de, de, vivre euh, et de proposer autour de moi des choses qui étaient utiles pour la compréhension de ce problème Là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie ce qui a été plus tard après le changement climatique Donc chronologiquement j'ai d'abord regardé le changement climatique ensuite je me suis intéressé au sujet d'énergie alors à ce moment-là, j'ai avancé sur deux points qui étaient euh, le, le, les questions autour de l'approvisionnement pétrolier. Mm -hmm. Encore plus tard, j'ai fini par comprendre ce qu'était vraiment l'énergie dans le fonctionnement du monde moderne, c'est-à-dire la mise c'est-à-dire exactement la transformation et en fait en termes très pratiques, le fait de pouvoir s'adjoindre des machines. Mais j'ai compris ça tard, c'était pas, pas comme ça que je l'ai... Au début, je mm -hmm. suis rentré dans l'énergie comme tout un chacun en disant « l'énergie, c'est un machin qui s'achète, c'est du pétrole à la pompe, etc. » Point quoi, je veux dire, c'est bon... Euh, et c'est aussi à, ces -là, à ce moment-là que je suis rentré dans un débat qui est un débat très chaud, sans mauvais jeu de mots, en France, qui est la question du nucléaire. Euh, mais je me suis intéressé à cette matière, bien après euh, m'être intéressé à la fois au changement climatique ouais. euh, et au, au, à, à ses conséquences, j'ai envie de dire. Voilà, donc, donc une large partie de ce que je suis euh, devenu aujourd'hui, si tant est qu'on euh, considère que c'était... Euh, que c'est un marqueur de réussite, euh, je le dois à la chance, au, enfin au hasard plus exactement, totalement au hasard. Euh, Devoir de choisir ce sujet. Exactement, euh, d'être tombé en travers de ce sujet, euh, ça aurait aussi bien pu ne pas m'arriver du tout de mon existence. Euh, voilà. et, je, et je pense, soit dit en passant, que beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui sont sous les feux des projecteurs parce qu'on considère qu'ils ont un parcours qui s'appelle réussite, en fait, ils doivent une bonne partie de ce parcours à la chance aussi, euh, parce qu'il y a tellement d'impondérables dans la vie que, enfin voilà, moi, il se trouve que, encore une fois, je, ça m'a ramené là-dessus, mais ça aurait pu être autre chose. OK. À mon avis, il n'y a que les scientifiques qui croient à la chance. Personnellement, je n'y crois pas trop. <rire> <rire> ça se provoque. C'est-à-dire qu'en oui. euh, en fait, il y a, y a des gens qui ont des, des opportunités et qui n'arrivent pas à s'en saisir, mm -hmm. mais il y a aussi énormément de gens qui voudraient se saisir d'opportunités et qui ne l'ont jamais. Enfin, je veux dire, c est, c est... il faut les deux. Ouais. Euh... Et ça c'était quand Donc du coup le, les premiers intérêts que tu as eu pour... Euh, fin des années 90 on okay. va dire. Donc, on euh... a 30 ans quand même. Euh, de, un peu plus de, bien. de, de carrière. Euh, T'es sympa, j'approche des 40. <rire> ok, ok. À ce moment-là j'approche des 40. Alors Mais... une question qui pourrait être intéressante c'est quelles sont les principales euh, clés de compréhension, les choses qui ont changé dans ces 30 dernières années c'est-à-dire, les, les, les grosses fausses croyances que, que tu avais, enfin, les heureux qu'à un moment, les choses, tu dis, ah ben ça, non, j'aurais cru le contraire avant. Sur le sujet que je traite, pas, pas grand-chose. Non. Euh, dit autrement, euh, si il y a un domaine dans ce que je traite, c'est que je suis beaucoup revenu sur la possibilité de traiter le problème par le signal-prix et ce qu'on appelle la taxe carbone. Voilà. Mm -hmm. Là-dessus, j'ai évolué mais c'est pas sur la compréhension du problème à traiter c'est sur la façon de le traiter euh, sur la compréhension du problème à traiter il n'y a, okay. a pas tellement de choses sur lesquelles je, je me suis dit j'avais compris de travers et là maintenant euh, c'est pas, ce pas, pas ce que je crois quand tu parles du signal prix tu veux dire euh, j'ai vu une conférence il y a assez longtemps où tu disais, tu, tu pensais qu'il y a une corrélation entre la rareté et le prix de la, de la non, chose, Non, non, non, ce pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, si on a un problème avec les énergies fossiles, il faut monter le prix des énergies fossiles et du voilà. coup la société okay. s'adapte et oui. en consomme moins. Ça paraissait faire sens. Exactement, euh, alors ça paraissait faire sens, peut-être qu'on en discutera plus tard, je ne sais pas si on en discute maintenant. Je... Non, comme tu le sens, euh, bon. euh... plus tard ça va, on y reviendra, c'est clair. Euh, parce que c'est un sujet, mais mm -hmm. disons que j'ai beaucoup nuancé ce propos-là, c'est-à-dire que je crois toujours que c'est utile, mais je crois maintenant que c'est 10% de la solution, alors qu'avant, j'étais plus près de penser que c'était 50. Mm -hmm. voilà, okay. ouais. Donc un, un ordre de priorité, hein, par exemple. Oui. Ok. Mais, mais sinon, sur le... Alors, là où ma pensée a évolué euh, dans le mauvais sens, j'ai envie de dire, euh, c'est que je pense qu'au début de la compréhension de ce problème... J'étais plus optimiste que maintenant sur le temps qui nous reste euh, pour éviter à la situation de devenir totalement hors de contrôle. Mmh. Euh, là, je pense que malheureusement, on n'en est plus très loin. Euh, je me rappelle qu'il y a 10 ou 15 ans, euh, j'ai une amie qui avait sorti euh, un livre dans lequel elle datait l'effondrement de 2030. Mmh. Alors Moi, j'avais été très frappé avant. Euh, par un travail qui est absolument magistral et que j'invite euh, tous, les, tous les gens qui ont le temps à, à consulter, qui est un travail qui a été fait par une équipe de dynamiciens des systèmes du MIT, euh, du Massachusetts Institute of Technology, mm -hmm. il y a, il y a, dans les années 60, qui a donné lieu en, dans, au début des années 70, donc en 72, euh, à la publication d'un livre qui en anglais s'appelait « The Demits to Growth ». Euh, et qui a été mal traduit en français mais, et qui expliquait que dans un univers fini, les flux physiques ne pouvaient jamais croître indéfiniment mmh. et qu'en particulier la production économique qui est un flux physique ne pouvait pas croître indéfiniment. Mais euh, dans le travail de ces modélisateurs à l'époque, ils disaient c'est n'importe quand entre 2000 et 2100 qu'on va vraiment avoir des emmerdements sérieux. Euh, et quand j'ai lu ce travail, alors je ne sais pas si c'est un effet arithmétique où je me suis dit entre 2000 et 2100 c'est 2050, donc on a encore un peu de temps. Euh, mais mais je, je voyais un horizon de temps restant euh, pour éviter les emmerdements qui étaient, qui étaient importants. Et aujourd'hui j'ai tendance à raccourcir les horizons de temps C'est-à-dire que je pense que les claques on commence à les prendre maintenant Et que malheureusement ça ne va pas aller en s'améliorant euh, Et donc les horizons de temps sont probablement plus courts que l'idée le, le, le, que je m'en faisais C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu lanceur d'alerte Parce que plus je t'entends et plus j'ai l'impression que tu, tu viens avec des arguments et une force Enfin tu es assez virulent dans, dans tes propos Est-ce que tu cherches aussi une, une, une réaction Est-ce que toi-même ça t'inquiète et puis tu commences du coup à taper du poing de oui. plus en plus fort sur la table Alors la réponse est doublement oui euh, évidemment que je cherche une réaction, euh, sinon je ne ferais pas ça. <rire> euh, Est-ce que je, mon inquiétude augmente Oui. Euh, alors c'est à la fois de l'inquiétude, et si je puis employer le terme, de l'énervement qui augmente. Une frustration euh, oui. Non, de l'énervement. Okay. Il y a un côté énervé. Alors, l'inquiétude, oui, parce que euh, plus le temps passe euh, sans que. Il y, y, y a, alors, pardon, c'est un peu décousu tout ça, mais il y a dans le domaine informatique euh, une petite règle qui est bien connue, qui est ce qui coûte 1 à corriger au moment de la conception, coûte 10 à corriger au moment du développement, 100 au moment du déploiement et 1000 une fois que c'est en service. D'accord Donc, il y a une prime au fait de corriger le plus en amont possible ouais. les visions erronées euh, est qui, est, qui est extrêmement forte. Et depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, on a fait l'exact inverse dans un certain nombre de pays, dont le mien, c'est-à-dire qu'on a passé notre temps et notre argent euh, à, à, à, ne, à ne pas poser le problème à plat. Mmh. -à on, on a fait l'économie du moment où on pose le problème à plat en disant c'est là qu'il faut commencer par euh, porter les efforts et l'argent. On a foncé tête baissée sur des conneries. Alors, on en reparlera aussi euh, ouais. en, en France. L'éolien et le solaire, c'est perdre son temps et son argent. Il y a des trucs beaucoup plus importants à faire que ça. Et euh, donc ça, c'est le sentiment d'urgence, j'ai envie de dire, qui augmente, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y aura pas d'extravale. Hein. Et le deuxième, euh, le, le, la deuxième chose qui, qui augmente, c'est l'énervement. Parce qu'il euh, y a une phrase que j'emploie parfois qui consiste à dire « personne met un revolver sur la tempe à quelqu'un quand il se présente pour être député, ministre ou président ». C'est pas une obligation, d'accord Monsieur Macron, il n'est pas devenu président parce qu'on a collé un revolver sur la tempe en disant « tu fais ça ou je te flingue euh, ». Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les gens ambitionnent d'avoir ce genre de responsabilité, ils sont obligés. Ils ont une obligation euh, qui est celle de faire les choses sérieusement euh, et celle de euh, comment dire, ne, ne, ne, ne, ne, ne pas faire les dilettantes euh, et ne pas faire les, les, les, les fumistes. C'est la théorie. Mais pour, pour arriver à se faire élire, en général, ils ont dû déjà euh, activer un peu leur réseau. Oui, les, oui la, mais on, on peut même ça. dans ce contexte-là mm -hmm. essayer de se garder un peu de temps pour soi pour au moins pour soi essayer de comprendre quels sont les vrais problèmes à régler. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il, faut, il, faut se, il faut passer un peu moins de temps à se complaire dans la démagogie et un peu plus de temps à oui. comprendre le monde tel qu'il est. Bon. Et, et est là, des... ouais. là c'est plutôt de l'énervement. C'est-à-dire que je me dis, pardonne-moi l'expression, à un moment je me dis ces gens-là quand même se foutent de la gueule du monde. Euh, C'est-à-dire que oui. euh, rien ne les empêche de passer un peu de temps euh, à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Rien non. ne les empêche de le faire. Leur carrière, enfin, ils ont une carrière à mener. Ils, ils, ils voient ouais. pas la chose de la même manière que toi, probablement. Ils veulent faire avancer leur carrière. Point. Ils ont oui, pas mais, le mais temps je pense que c'est même pas comme ça. Je pense que paradoxalement, ils augmentent le risque de finir à l'échafaud euh, ouais. parce qu'il y aura eu. Non, mais parce que. J'espère. Mais on... toute l'histoire politique française récente, c'est sortez les sortants. C'est-à-dire mm -hmm. que justement, à un moment, ils se retrouvent trop en décalage euh, avec les attentes de la population. Euh, alors au début, c'est tout, euh, tout beau, tout tout neuf. Hein, euh, voilà. Euh, Honeymoon. Et... Et puis, et, puis, exactement. et puis très rapidement, euh, c est, c est, ils se retrouvent en décalage. Euh, J'insiste, je, je, euh, je pense vraiment qu'il euh, y a un côté euh, irresponsable euh, dans le fait, quand on ambitionne la conduite des, des, des affaires d'un pays, mmh. euh, de ne pas passer du temps à se documenter sur quelque chose qui est devenu un enjeu central dans la conduite des affaires du pays. C'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant qu'il y a quelque chose. Non, ils voilà. peuvent ne ils peuvent pas ne pas être au courant, effectivement. Voilà. Et ce que je dis est extrapolable, alors la Suisse n'en fait pas partie, mais ce que je dis est extrapolable aux fonctionnaires, de la, une, part, une large partie des hauts fonctionnaires de la commission, etc. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a. Euh, la, la, part, la partie qui m'énerve, hein, c'est essentiellement celle-là, mm -hmm. c'est l'acte délibéré de ne pas prendre les 20 ou 30 heures que ça prend dans la vie d'un individu, de comprendre correctement le problème à traiter. Mmh. Voilà, parce qu'on ne parle pas de centaines d'heures, on parle de 20 ou 30 heures pour bien comprendre. Euh, je veux dire, là, je sors de l'EPFL, où en 25 minutes, j'ai posé quelques bases essentielles, et je sais que les étudiants qui auront complété ça par 10 heures, ils, ils auront l'essentiel, ils n'ont pas besoin d'en avoir un milliard de... Bon, et je, je, je, je suis très énervé euh, par le fait qu'une euh, bonne partie des gens qui euh, prétendent euh, faire des choses qui sont utiles pour l'avenir collectif euh, n'intègrent pas ça dans leur raisonnement, simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se documenter. Voilà. Mm -hmm. C'est le cas aussi pour l'élite politique suisse à mon avis. Hein, tu parlais de l'élite française, elle est peut-être encore plus je, déconnectée. Mais je, euh... je parle de ce que je connais, donc euh, okay. je <rire> me garderai d'avoir un avis sur l'élite politique suisse que je ne connais pas. <rire> Effectivement, elle est plus suélicienne. Est, mais... est ce que je dis est également extrapolable aux dirigeants du monde économique. Mm -hmm. Euh, c'est pareil. Euh, aucun dirigeant du monde économique ne peut m'invoquer le prétexte qu'il n'a pas le temps ouais. euh, pour pas, je veux dire, ils ont quand même le temps de lire des bouquins, de, etc. De, de, de, qu'il n'a pas le temps de, de, de passer 20 heures à se documenter correctement sur ce sujet. Absolument. Alors là, on a une période un petit peu par particulière de l'humanité, donc ce, ce, ce Covid qu'on n'a pas vu venir, en tout cas pas sous cette forme-là. Est-ce euh, que c'est la confirmation d'un monde malade où finalement, euh, l'espoir, parce qu'on arrive à changer très rapidement les habitudes, quand on va avec le, les masques, le confinement et euh, d'autres choses, que ça soit pertinent ou non, montre que tout d'un coup, on arrive à déployer des moyens euh, phénomé phénoménaux pardon, pour modifier le status quo. Euh, voilà, ça c'est un petit peu c'est un petit Alors les deux, mon capitaine. Les <rire> deux, mon capitaine. Le Covid est illustratif euh, des, des, des régulations qui vont nous tomber sur la figure sans qu'on ait rien demandé si on ne régule pas le système de nous-mêmes. Mm -hmm. Alors je, re, je, je reviens à ce, ce travail absolument extraordinaire de "Limits to Growth". Euh, ce que disait la les... fin de la croissance a été traduit comme ça, je crois. Alors ça a été traduit ou... par "halt à la croissance" en ouais. français avec un point d'interrogation. Enfin bon, c'était pas, pas, pas interrogatif dans le titre anglais, c'était euh... pas halt, c'était les limites. Ouais, Donc, euh, ouais. bon. Euh, donc là, du coup, mais les Français ne sont pas très bons pour traduire pertinemment les expressions anglaises. On n'est pas notre coup d'essai là-dessus. Donc, le... donc, pour en revenir à ce que, à ce que je disais, la... le Covid, c'est illustratif euh, d'un événement euh, Externe. non anticipé, qui a un effet qui, lui, est anticipable, <rire> c'est-à-dire qu'il va nous forcer à diminuer, les flux physiques qu'on met en œuvre. Parce que de fait, euh, on s'est moins déplacé, euh, l'industrie a moins tourné, euh, on a craché un peu moins de CO2 dans la planète Terre. Ce que, ce que disent les gens de The to Growth, c'est que sur une planète euh, qui ne change pas de taille au cours du temps et dont les ressources n'augmentent pas au cours du temps, il n'y a pas plus de minerais de cuivre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 1000 ans, c'est la même quantité. C'est l'autre qui disait qu'il faut être soit, fou, soit économiste, soit fou, ou soit fou. C'est à Boulding qu'on prête cette, euh, cette citation. Uh -huh. Alors je n'ai pas réussi à trouver cette citation dans les écrits de Boulding. Par contre, en cherchant sur Boulding, il n'y a pas très longtemps, Kenneth Boulding, j'ai trouvé un article qu'il a écrit quelques années avant le travail de dynamique des systèmes mmh. dont je viens de parler, donc dans les années 60, et dont le titre est, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais sinon à un mot près c'est ça, c'est The Economics of the Coming Spaceship Earth, et dans lequel euh, Boulding explique que le PIB, euh, qui est notre ami dans un monde qu'on voit comme infini, devient notre ennemi dans un monde qu'on voit comme fini. Mmh. C'est-à-dire que le, de, de, de, de considérer que la Terre est un vaisseau spatial, c'est-à-dire fini, fait que la croissance qui était une solution devient un problème mm -hmm. dans les années 60 hein. ouais, ouais, ouais, ça fait longtemps que remarquable. On a certains l'ont compris ouais. non, ce qui est remarquable aussi c'est que cet écrit là pour le coup euh, le sujet de la croissance a été longtemps sur le plan académique un débat entre physiciens et économistes euh, c'est à dire que d'un côté il y a des économistes qui disent, euh, qui manipulent des modèles dans lesquels à aucun moment euh, le modèle dit quand le PIB arrivera à 102 353 milliards de dollars il s'arrête, il n'y a, a pas ça alors que dans les modèles physiques il y a ça partout Mmh. Euh, quand la voiture, dans laquelle il faut évidemment pas monter, euh, arrive à je sais pas quoi, 175 km/h, euh, bah elle va pas plus vite, il y a une limite. Voilà, quand l'avion arrive à 800 km, dans lequel il faut pas monter non plus, arrive à 800 km/h, paf, il y a une limite, il s'arrête ou 860, j'en sais rien. Euh, quand l'ascenseur arrive au dixième étage, bah, il y a une limite physique, il s'arrête, oui. il peut pas aller plus loin. Mais l'avait compris, mais, Alors, mais... explique par le découplage, je crois en tout cas, c'est comme bon, ça qu'ils arrivent je, à rétablir je... leur euh, justement. Leur justement, euh, mais sauf que dans les modèles économiques, il y a aucune limite en c'est à dire que le, le, le, il, ça n'existe pas parce que dans la théorie ça n'existe pas mmh. Et là ce qui est intéressant c'est que Boulding dit euh, ça, ça ne peut pas marcher comme ça Donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'un économiste lui-même, euh, pas un physicien euh, Dit ma discipline euh, en fait, va devoir revoir la façon dont elle théorise euh, son, son, son raisonnement mmh. Dans un monde qui est physiquement limité c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, ça n'a rien produit comme effet. Je veux dire, on est resté avec l'économie fausse qu'on manipule tous les jours. Mais c'est quand même très intéressant. Euh, donc, pour en venir au Covid, euh, le, nos amis du... De, du alors, on l'a souvent vulgarisé comme étant le rapport du Club de Rome, ce que je viens d'évoquer, les limites mm -hmm. à la croissance. Mais en fait, c'est oui c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas le rapport du, c'est le rapport au Club de Rome. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est l'équipe MIT, du MIT mm -hmm. qui a fait au Club de Rome un rapport en disant, voilà, scientifiquement, euh, ce qu'il faut comprendre. Donc, euh, donc l'équipe Meadows euh, dit, euh, au bout d'un moment, le système se régule de lui-même, donc après la croissance, ça arrive la décroissance. Et donc le Covid, pour moi, il est représentatif du type de régulation qu'on aura, parce qu'après, euh, on peut théoriser avec euh, d'autres euh, moyens, il y en a un qui s'appelle l'équation de Kaya, par exemple, dans mon secteur, etc., euh, le fait que euh, si on ne régule pas de nous-mêmes euh, des phénomènes externes, qu'on n'est évidemment pas capable d'écrire euh, à l'avance, euh, mais on sait dans quelle, à quelle catégorie ils appartiennent, réguleront euh, soit l'économie, soit la population, soit les deux à la fois. Et donc, en fait, les, les, les, les grandes conséquences involontaires, désagréables que nous aurons à cause de la finitude des ressources ou de la finitude de l'environnement, de la poubelle, en gros, le mmh. changement climatique étant dans la deuxième catégorie, hein, c'est une poubelle qui déborde, causeront des pressions à la baisse, euh, soit de la population, soit de la production économique par personne. Mmh. Voilà. Le Covid est un, un exemple timide, parce qu'il ne va pas beaucoup réguler la population. Euh, il a fait aujourd'hui en France moins de morts qu'une année de tabagie, donc pour le moment, ça reste un non-événement. Un, un non ou de suicide euh... chez les jeunes, je crois aussi. Alors, suicide chez les jeunes, des... c'est quelques milliers de morts par an. Euh, alors après, on peut savoir si quelques milliers de suicides chez les jeunes, c'est plus ou moins dramatique que quelques dizaines de milliers de personnes de 80 ans. Euh, je ne suis qui pas me... sûr que ce soit des comparaisons tout à fait pertinentes. Mais... Euh, euh, alors moi, part, je crois si qu'elle. Si on parle en tête de pipe... Eh ben non, moi je crois qu'elle est pense. extrêmement pertinente mmh. parce que je pense que ces problèmes posent la question de l'équité entre générations. Mmh. C'est-à-dire que est-ce que au motif qu'il faut préserver des gens qui sont de la génération de mes parents? Mmh. Il faut empêcher des gens de ta génération de vivre, mmh. et je pense que c'est pas du tout une question théorique. Je pense que c'est une question euh, centrale. Euh, et aujourd'hui, là, tabou, hein, on n'a pas trop le droit de la poser. Bah moi, là. je la pose, euh, bien. parce que je pense que c'est pas du tout un débat trivial. Euh, et je pense que la réponse n'est pas du tout oui à l'évidence. Il faut mmh. d'abord préserver les vieux. Quand on a notre président qui dit euh, Ah, ce qui me tétanise, c'est que les gens meurent pas dans les EHPAD, il euh, y a un côté. Alors, je vais peut-être choquer des gens qui vont m'écouter, mais euh, Ça, je pose compliqué. quand même une question. Est-ce qu'un EHPAD, c'est un endroit où dont on est, est censé ressortir en meilleure santé qu'on y est entré. Non, c'est un endroit où on est censé mourir. C'est un mouroir, un EHPAD. C'est à ça que ça sert. Empêcher les gens de mourir dans un mouroir, il euh, y a une forme de... Alors, qui meurt le plus longtemps possible dans, ben, enfin, On n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir, ils y vont pour ça. Enfin, qui ouais. vivent le plus longtemps possible, tu voulais dire Oui, mais bah, oui, pardon. Mais mm -hmm. mais euh, on n'empêche pas les gens de mourir dans un mouroir. Je, je, je répète, il y, y, y a un côté totalement euh, ouais. hypocrite. Ouais. Euh, bon, alors encore une fois, que ça se passe euh, dans de bonnes conditions, tard, etc. Euh, ça se discute. Oui, oui. Mais mais mais donc donc le, le, la manière dont on a, dont on est en train de gérer le problème en ce moment, c'est clairement un arbitrage en faveur des vieux et en défaveur des jeunes. On a sacrifié ouais. un trimestre de scolarité de plein d'élèves, euh, notamment les élèves des milieux défavorisés, parce que allez donc télétravailler euh, et euh, scolariser les gamins quand vous êtes dans un deux-pièces euh, de 40 mètres carrés. Euh, on en reparle, quoi. Je veux dire, euh, bon, euh, les, gens, les gens de 50 ans qui n'ont plus les enfants à la maison, au télétravail, ils ont trouvé ça génial. Euh, les gens de 35 qui ont deux gamins en âge primaire à la maison. Euh, Comme moi. Bah, euh, je sais pas ce que je sais pas ce qu'a donné c'est la... catastrophique. Bah oui, la, la scolarité a pas pu être normale enfin, je veux dire non, euh... non, non, non. bon, donc donc je le redis, on a alors peut-être que c'était le truc à faire. En tout cas, le résultat net mmh. de l'histoire, c'est que on a euh, exercé une pression sur la jeune génération au détriment des vieux globalement, je l'âge moyen du décès en France c'était 81 ans quoi, sur euh, pardon 80 un an <rire> euh, c'est-à-dire un an de moins que l'espérance de vie donc mm -hmm. le enfin voilà donc je, le, le covid est, est, est représentatif en ce sens que c'est une disruption mm -hmm. qu'on n'a pas vu venir dans ses effets ça reste très timide ça. par rapport à ce qui nous attend si on continue un... à, à traiter par-dessus la jambe euh, les sujets énergie et climat. Un petit avertissement. Ouais. Oui, c'est un petit de, avertissement. Une Oui ah, Effectivement. Euh, tout d'abord, tu disais, euh, bah, ce débat jeune, plus ancien, euh, moi, ça me fait tout de suite penser à, à ce refus de la mort, hein, d'une certaine manière. C'est aussi un mmh, débat qu'on veut faire. Ça. On veut le repousser, le repousser, le repousser. Puis on voit que maintenant, euh, au niveau idéologique, la guéguerre, elle se trouverait un peu entre les décroissants et les transhumanistes. Euh, toi, tu es aussi beaucoup dans le monde des universités, des, enfin des, des, des, comment on ça, des, des lieux de la science technique. Et j'entends souvent ce genre de discours euh, dans ces lieux-là, que, que la science et la technologie va, va, va dépasser d'une certaine manière ces limites-là. Limites comment ouais. tu t'y prends pour... Euh, Alors, ce, en fait, ce débat, c'est le débat là. entre euh, le fatalisme et, la, et le fait d'être persuadé qu'on peut agir sur tout. C'est le débat entre, entre mmh. les deux, quelque part. Mmh. Alors quand j'étais jeune, il euh, y avait euh, déjà de la médecine, mais il y avait aussi euh, une forme de fatalisme face à la mort, mais pas à, face à toutes les morts. Il y avait un fatalisme face à une mort qui était qu'il était normal et même souhaitable de mourir quand on était vieux. Donc il y avait une expression, quand j'étais jeune, qui s'appelait mourir de vieillesse, qu'on appelait, soit dit en passant, aussi parfois mourir de sa belle mort. Il y avait cette expression, je ne sais mm -hmm. pas si toi ça te dit quelque chose ah, Mais si, si, mou entendu, mourir de ouais, sa belle mort c'était mourir quand on était vieux Donc non seulement ce n'était pas illégitime de mourir quand on était vieux Mais c'était même ce qui était souhaitable souhaitable <rire> On devenait vieux puis on mourrait crac, et puis voilà c'était ça qui était bien Alors euh, mourir à la guerre c'était pas bien, on était jeune euh, Mourir d'une saloperie quand on avait 30 ans c'était pas bien Mourir quand on était une femme et qu'on donnait naissance à un gamin c'était pas bien Et mourir quand on était un gamin et à un an c'était pas bien Mais par contre mourir quand on était vieux c'était normal bon. Aujourd'hui ça n'existe plus la mort de vieillesse parce que toutes ça les morts ont une cause ça. technique on ne meurt plus de vieillesse on meurt d'un AVC, de Parkinson de Alzheimer d'un cancer, je sais pas quoi, toutes les morts ont une cause technique la grippe, du Covid et comme toutes les morts ont une cause technique du coup il y a nécessairement une solution puisque tout problème technique a une solution technique donc si le cœur est chance-tique, on va mettre un cœur artificiel si les aortes sont bouchées on les débouche avec un petit coup de desktop à aorte toute cause technique est curable et donc on est rentré dans notre rapport à la mort dont l'expression la plus aboutie est les transhumanistes dans lesquels, avec des rustines techniques, euh, finalement, euh, on tient euh, aussi longtemps que euh, voilà. Alors la question à laquelle ils savent pas répondre, c'est est-ce qu'on aura assez de sudocu pour s'occuper euh, une fois qu'on est devenu immortel euh, bah, oui, euh, on va finir par se faire chier une fois qu'on est immortel. Entendu, hein. est bon. là, effectivement, euh, euh, euh, la vie perd complètement euh, son sens. Enfin, si euh, je sais pas si elle perd son sens, si mais on, a, ouais, si au bout d'un moment, mais... on a tout vu, tout entendu, tout fait, tout, etc. Mais bon, bref, ouais, peu importe. Et puis par ailleurs, euh, il faut bien se rappeler que dans l'évolution des espèces, la vie, faire la mort, c'est la vie. Ça. La mort, c'est laisser, la, laisser la place à la génération qui vient, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde, mm -hmm. euh, et par ailleurs, c'est l'évolution. Sans mort, pas d'évolution. Euh, je veux dire, y avait, si les espèces n'étaient pas mortelles sur Terre, on ne serait pas là, nous, hein, on serait resté au stade des bactéries mortelles. Donc, le... Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la mort, je suis pas en tra... mais je suis juste en train de dire, euh, aujourd'hui, finalement, euh, le, le, le, le degré de fatalisme, euh, qui était peut-être excessif dans un sens, est devenu inexcessif enfin, in dans, je ne sais pas comment il faut dire, euh, le, le balancier est peut-être allé trop loin de l'autre côté. Mmh. Euh, et, et, et le transhumanisme aujourd'hui, pour moi, il est, il, est, il est poussé par des gens qui n'ont plus de problème, donc c'est des gens qui mangent à leur faim n'ont pas de problème de fin de mois, euh, qui, ils s'emmerdent et donc euh, ils se disent ah bah tiens pourquoi je ne deviendrai pas immortel Mais c'est parce que le, tous les autres problèmes sont réglés. Euh, c'est bon. Et puis c'est très américain, c'est-à-dire c'est très issu d'un pays nos limites quoi. Ouais. Euh, c'est voilà donc j'ai franchi telle limite et telle limite et telle limite et telle limite. Ah bah tiens qu'est-ce qui me reste à cocher dans mon c'est comme un jeu vidéo là. C'est quoi mm -hmm. c'est quoi le, le le stage qui me manque encore Ah oui tiens vie, vie éternelle tiens je vais cocher cette case là. Il euh, y a un côté très euh... C'est marrant parce que c'est un, un peu revenir à des rêves de gosse. Bon. Alors, où est-ce que je me situe dans le débat entre euh, le progrès technique et, et le fatalisme, justement euh... Alors, Je suis fataliste face aux lois de la physique. Dit autrement, euh, la loi de conservation de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de progrès technique qui peut la violer. Voilà. Euh, et non seulement le progrès technique ne peut pas la violer, mais c'est précisément parce que ces lois sont inviolables, donc totalement prédictibles, que le progrès technique peut exister. D'accord Si l'électromagnétisme n'était pas à la base euh, de lois totalement inviolables et, tot et, et, et rendant les choses totalement prédictibles, j'aurais pas ce micro devant, le, devant la bouche en ce moment et les gens qui regardent le signal qui va leur parvenir ne pourraient pas regarder le signal. D'accord mm -hmm. Parce qu'il n'y aurait pas de loi prévisible et donc le système ferait ce qu'il voudrait. Euh, voilà, et je dirais blanc et on entendrait pâtisserie. Hein. Ça marcherait <rire> pas. Donc, euh, le... donc, je suis totalement fataliste face aux limites qui sont imposées par les lois de la physique. Je suis raisonnablement fataliste sur le câblage de la cervelle humaine. Euh, C'est-à-dire que je pense que la façon dont notre cervelle est organisée est un truc qui ne se change pas par un claquement de doigts. Euh, des dizaines de millions d'années d'évolution euh, nous ont construit notre cervelle en nous collant un cortex par-dessus le siège de nos désirs. Euh, et compliqué euh, de changer ça. Euh, et il y a une très belle citation, je crois qu'on l'attribue à, à Spinoza, pardon, qui dit que nous ne sommes pas des animaux rationnels, mais nous exécutons rationnellement nos désirs. Ben, je suis fataliste face à ça. Et en fait, les transhumanistes, ils exécutent rationnellement leurs désirs. Mmh. Ils ne sont pas rationnels. Non. Pas plus que moi, du reste. Hein. Je ne suis pas non plus rationnel. Donc la question que tu m'as posée en entrée, qui est pourquoi tu fais ce que tu fais ben, Parce que mmh. j'en ai eu le désir. Et pourquoi est-ce que. Ben, C'est parce que c'était comme ça. Ouais. <rire> euh, la. Donc je, je suis fataliste là-dessus aussi, et donc plus généralement, je suis fataliste sur un certain nombre d'éléments qui dépendent pas ou tellement peu de nous euh, à des échelles de temps qui sont celles de l'action, euh, que je les prends comme des données d'entrée du problème. Après, euh, je crois au progrès euh, à condition de correctement le définir. C'est-à-dire que le progrès pour moi, c'est l'avancée vers un objectif qu'on considère comme souhaitable. Bon. Le progrès technique stricto sensu pas nécessaire, ne correspond pas nécessairement à cette définition. Euh, quand les nazis ont mis au point les chambres à gaz avec le ZIC lombé, je ne suis pas complètement sûr que c'était un progrès technique. Hein, c'était beaucoup plus efficace de gazer les gens en masse de cette manière euh, qu'autrement. Je ne suis pas complètement sûr que je, si j'enlève technique, je mets toujours progrès. Quoi. C est, c est, je, ça doit pouvoir se discuter. Euh, de même que, euh, alors désolé d'être un peu taquin vis-à-vis -vis de nos amis suisses, mais enfin, euh, les avocats fiscalistes suisses qui, il fut un temps, euh, faisaient les beaux jours de leurs clients en leur permettant d'échapper au fisc de leur pays, c'était assurément du progrès technique, euh, dans une te pas complètement sûr que j'appelle ça du progrès non plus. Non. Donc euh, la question de, du progrès, elle, elle, elle est, elle c'est compliqué de la dissocier de la question parce qu'on a tendance à assimiler progrès et progrès technique. technique ouais. euh, donc dès qu'on met au point un truc nouveau, on considère que c'est vachement bien. Mm -hmm. Je dis, Bon. Et aujourd'hui, malheureusement, on manque totalement de recul sur cette distinction. Euh, on a en France en ce moment un débat émergent sur le déploiement des réseaux télécoms de nouvelle génération, euh, la 5G, qui est en train en de... Suisse qui est en train de monter assez fort alors notre, notre président vient de se mettre au niveau de Trump là, euh, Macron mmh. euh, je sais pas si en Suisse vous avez entendu sa saillie qu'il a fait sur les amis chez la lampe à huile oui euh, mais c'est vraiment du niveau euh, si, si j'ai pas ce que je veux euh, je fais pipi par terre et je me roule dedans enfin, mmh. c'est mmh. <rire> totalement puéril comme réaction euh, à moins que ce soit très savamment calculé, auquel cas c'est inquiétant, euh, parce que ça veut dire qu'il drague mmh. sur les terres populistes mmh. pour son électorat. Mmh. Mais dans ouais, un cas comme dans l'autre, hein. oui, dans un cas comme dans l'autre, c'est inquiétant. C'est-à-dire, ou bien oui, c'était sincère vrai. et c'est inquiétant, ou bien c'est calculé et c'est quelque part encore plus inquiétant. Ouais. Bon. Euh, mais, mais on est totalement dans l'amour du gadget. Euh, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si euh, ça correspond à la définition du progrès que j'ai donné, c'est-à-dire se rapprocher d'un objectif considéré comme souhaitable, et à ce moment, il faut savoir ce qui est considéré comme souhaitable. Euh, c'est juste, c'est nouveau, donc c'est bien. Puis, point, on ne va pas chercher plus loin. Donc, je, je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes, où on ne pourra pas courir tous les chevaux à la fois, euh, on, on est obligé de se poser la question de savoir dans quel ordre on met nos priorités, et du coup, dans quel ordre on met nos renoncements C'est-à-dire à quoi c'est plus facile de renoncer mmh. Parce qu'il va falloir qu'on renonce, c'est obligé. Donc, est-ce que je renonce à euh, l'espoir pour l'avenir pour les jeunes Et ma priorité, c'est de pouvoir continuer demain matin à avoir la vidéo qui se télécharge en 10 secondes. Euh, ou eh bien, est-ce que j'arbitre d'une façon différente Et c'est ça. Et donc, on en revient à la question du départ qui était euh, à quel moment est-ce qu'on arrive à faire passer l'information sur le problème à traiter Parce que tout part de là. Euh, et tant qu'on n'a pas réussi à partager euh, cette information-là, c'est très très difficile d'avoir mmh. un débat apaisé, oui, euh, voire un débat tout court, oui, euh, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parce ouais. qu'on ne parle pas de la même chose, mmh. exactement. Mmh. Euh, voilà. De montrer. Alors là, avec le Covid, ben on a très rapidement et pour le mieux, à mon avis. Pardon, j'ai pas répondu à la ouais. question sur l'opportunité. Oui alors le Covid est une opportunité mmh. parce qu'on s'est rendu compte que finalement on était resté vivant alors que du jour au lendemain on a arrêté de se déplacer en bagnole, euh, pour une bonne partie des gens on a arrêté oui. d'aller au bureau, euh, d'autres ont carrément arrêté de travailler tout court et dans cette affaire euh, alors la société c'est pas effondré non. Donc, euh, bon. alors il y a des gens qui vont, qui vont quand même en subir des conséquences de manière violente il euh, y a en France 700 000 chômeurs de plus et je pense que c'est que le début ouais. euh, donc euh, je suis pas en train de dire que ça s'est fait euh, sans, sans, sans, sans coût pour, mmh. ouais, pour la société et sans, sans souffrance mmh. par contre pour tous les gens donc 700 000 personnes ça fait 1% de la population française donc pour les 99% restants euh, ils sont quand même passés à travers cet épisode en changeant significativement euh, ce qu'ils faisaient avant. Ils n'en sont pas morts. Euh, et, et, et même, non seulement ils n'en sont pas morts, mais ça ne changera pas grand-chose euh, à leur sécurité pour l'avenir. Mmh. Donc, il y en a 1% pour que ça change dramatiquement. Et bon. Donc, on peut aussi être optimiste et voir les 99% restants en se disant quand même, c'est possible. De, et, et, et si on arrivait à faire des changements s'approchant de ça en n'ayant pas les 1% qui perdent leur job, c'est encore mieux. Mmh. Bon, euh, voilà. Donc ça, c'est ça la partie optimiste. Euh, C'est-à-dire qu'on se rend compte en fait euh, qu'il euh, y a des moments où on est capable de, de réorienter. Alors moi, je le savais déjà, il y a un précédent célèbre dans l'histoire, mais c'est un précédent célèbre en période de croissance, ce qui est un peu différent, qui est la reconversion de l'économie américaine pendant la dernière guerre mondiale. Euh, c'est quand même hallucinant, je veux dire, ils fabriquaient des bagnoles au bout de trois ans, ils ne bagno... enfin, fabriquent plus une bagnole et au bout de trois ans, ils fabriquent que des avions et des bateaux. Mm -hmm. euh, ils, enfin, je veux dire, ils ont, ils ont totalement, il y a 30 ou 40 du PIB américain qui a été réorienté en trois ans. Bon. Donc, j'ai coutume de dire que face aux problèmes que, qui sont les miens, euh, si on se donnait les moyens, euh, on pourrait le faire. Alors, ça, ça s'apparentrait peut-être à de l'économie de guerre. Cela étant le Covid, ça a été de l'économie de guerre. Mm -hmm. Tout d'un coup, on a restreint les libertés, euh, réorienté la manière de produire. C'est de la planification. Et de on n'en est pas très loin. Hein. On a rationné certains trucs. Par exemple, l'accès à l'espace public a été rationné. Une heure par jour, pas plus, pour faire pisser le chien, je ne sais pas quoi. Enfin, on, donc on a, on, a, on, a, on a instantanément mis en place des tas de trucs des mesures ouais. euh, que les gens ont accepté, dont ils se sont accommodés. Alors certaines ne sont vraiment pas drôles. Euh, mais, mais, et ça induit des changements. Mmh. Euh, je le vois par exemple dans la mobilité quotidienne dans les grandes agglomérations. Euh, alors malheureusement la bagnole ça s'est déplacé euh, pas de la, de la bonne façon pour moi puisque en gros les transports en commun sont moins remplis et les gens font plus de vélo. la bagnole est revenue au niveau de saturation où elle était mm -hmm. avant ouais. euh, et évidemment j'aurais préféré que ce soit moins de bagnole, autant de transports en commun et plus de vélos, ouais. on sait pas ce qui s'est passé pour il mais... y a un peu plus de vélos quand même Puis ils ont ah, tracé y a beaucoup... un petit peu des, des pistes partout il hein, y a, en y a beaucoup aussi, y a sur sur plus de vélos, vélos mais je pense que ça a malheureusement pas <rire> essentiellement pris <rire> sur, sur les automobilistes je pense que ça a essentiellement pris sur les gens des... qui étaient dans les transports publics parce que euh, oui. ils sont tétanisés à l'idée euh, ils pensent qu'ils vont mourir dans la semaine s'ils y rentrent quoi bon. Euh, un, un, un élément que tu donnes que j'aime beaucoup en, en termes de vulgarisation c'est de se dire euh, ben, euh, en termes économiques de, de réduction du CO2 il faudrait un Covid par année euh, mmh. mais l'un sur l'autre donc chaque année il faudra faire les mêmes efforts si on veut euh, prétendre euh, finalement arriver au il faut garder les temps. efforts qu'on a déjà fait et, et, et, et faire l'équivalent en plus oui. mais le problème c'est que là euh, moi qui faisais de la politique pendant pas mal d'années à chaque fois qu'on avait des, des idées soit pour euh, protéger le climat ou soit social c'était on a pas assez d'argent pour ça on a pas assez d'argent, puis là il y a eu le Covid, puis on a eu assez d'argent, alors la question de l'argent a explosé, euh, il <rire> n'y avait plus besoin, alors oui on va mettre des millions là, en Suisse on a sauvé euh, Swissair, et puis euh, les... on a balancé l'argent sans en parler, mais moi je suis assez certain que cette question financière, euh, dès que ça sera un petit peu calmé euh, tout ça, elle va revenir, mais tellement avec force, on va plus entendre euh, aucun euh, aucun développement, aucun débat sur le sur le, le, le changement climatique et l'énergie. Peut-être ah. je me trompe, mais comment tu vois la chose Je pense que ça va prendre après, parce que maintenant il va y avoir il va y avoir un problème hein, économique. Ça ne va, va pas tourner. Et ça va faire réagir. Parce qu'il faut, faut dire, en Suisse, hein, les principaux partis, c'est parti de droite. C'est les partis euh, soit bourgeois, soit les partis qui sont les grands patrons, et Moi je connais l'UDC, la, la, mais l'autre parti de droite c'est quoi C'est le PLR, c'est le Parti libéral radical. Et puis le PDC, le parti, le parti, c'est plutôt centriste mais de droite, hein, clairement, euh, parti euh, chrétien. Enfin, ils vont enlever le mot chrétien, je crois, ils sont, ils sont en train de discuter pour l'enlever. <rire> et, et, et la gauche, donc les verts et les socialistes sont, sont minoritaires. D'accord. Mmh. Alors je suis tout à fait d'accord, tout d'un coup l'argent n'a plus été le problème Alors sauf qu'avant il y avait eu un autre épisode où l'argent n'a plus été le problème, c'est 2008, hein. c'est quand il a fallu sauver les banques hein. mmh -hmm. euh, l'argent des était... précédents effectivement Mais oui l'argent n'était pas non plus un problème Il faut le trouver euh, Et euh, pour reprendre l'exemple que j'ai donné de la... de la seconde guerre mondiale, à ce moment là l'argent n'a pas été un problème non plus euh, C'est à dire que post seconde guerre mondiale il y a eu une explosion de l'endettement euh, alors il se trouve qu'après on a basculé dans les 30 glorieuses et que la croissance a permis de rembourser l'endettement mais il y a aussi pendant la guerre on s'est endetté à tiers la hein. euh, bon. euh, notamment les états européens et puis après les états unis ont fait de la de dette contre le, enfin, le, le, le plan Marshall a été une grande opération d'achat de, de, à crédit hein. donc il y a, y, a, y, a, y a des précédents la question, c'est est-ce qu'avec euh, les histoires d'énergie et de climat, on va en arriver au stade où on est comme pour le sauvetage des banques ou le Covid, c'est-à-dire que l'argent n'est plus le sujet C'est ce que j'espère Qu'est-ce que ça nous prendra d'en arriver là Des baffes. Euh, parce que malheureusement, euh, on est ainsi câblé que... Alors peut-être que ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'Australie qui crame, puis la Sibérie qui crame, puis les forêts françaises la qui Californie. crèvent, puis la Californie qui crame, puis le Brésil qui crame, euh, puis le Soudan qui est inondé, puis etc. Euh, peut-être que ça va un peu nous calmer. Je ne sais pas. Ça reste loin euh, ça commence à se rapprocher parce qu'en français, par exemple, les forêts crèvent. Euh, mmh. Et oui, alors, il y a un certain nombre de... La sécheresse augmente. Alors, il y a quand même beaucoup de dirigeants en France qui ont euh, trois arbres, soit dans leur jardin parce qu'ils vivent dans des grandes maisons avec des grands jardins parce que c'est là où vivent les gens aisés. Euh, soit ils, ils m'ont inclus, hein, euh, soit euh, ils, ils, ils vivent dans des. soit ils ont un bout de forêt, ou la famille a un bout de forêt, ou ils vont chasser en solo ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc, euh, non mais il y a un rapport à la forêt, euh, ou à l'arbre, euh, qui, qui, qui, qui existe. Et alors, ça, ça leur fout un peu la trouille, euh, parce qu'ils voient, euh, là, les conséquences sont déjà là. Euh, donc le, le... Et puis le, le, le monde français a toujours été un peu sensible à la souffrance des agriculteurs. On a, on a une relation très ambivalente avec nos agriculteurs qu'on accuse d'empoisonner la planète et en même temps, quand ils vont pas bien, on n'aime pas ça. Donc, on... Et en ce moment, quand même, les épisodes de sécheresse à répétition, ils aiment moyen. Quoi. Donc, le... Donc, il commence à y avoir... L'Allemagne, c'est pareil, la Pologne, c'est pareil. Enfin, je veux dire, une énorme partie de l'Europe souffre de la sécheresse maintenant. Et puis, c'est que le début. Hein. Alors, euh, la bonne question, c'est est-ce que ça va arriver à temps C'est plutôt ça la bonne question. Moi, je pense que ça va. Euh, les claques vont finir par se répéter euh, de telle manière qu'à un moment, euh, la population va dire, non mais attendez, occupons-nous du problème, quoi. vraiment, on ne peut plus rester comme ça. Mmh. La question, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Et est-ce qu'il se passe des bonnes réponses ou est-ce qu'il se passe des mauvaises réponses Parce que jusqu'à maintenant, euh, par exemple en France, la réponse en termes de politique énergétique au problème a été une mauvaise réponse. On s'est occupé d'un problème qui n'en était pas un, et on s'est pas occupé du vrai problème. Euh, la Suisse fait un peu pareil, soit dit en passant. Donc, vu de ma fenêtre, euh, les Allemands font totalement pareil. Mm -hmm. euh, donc, y a-t-il des pays qui ne font pas pareil Oui, les, le Scandi Nordique les Scandinaves, les Grands-Bretons, mm -hmm. et les pays de l'Est auraient envie de faire des choses qui sont globalement euh, plus rationnelles. Euh, la Pologne, par exemple, elle veut se débarrasser de son charbon en faisant à la fois du nucléaire et des renouvelables, euh, ce que je trouve tout à fait sensé, euh, en tout cas beaucoup plus intelligent que ce que font les Allemands, qui consiste à se débarrasser d'abord du nucléaire et avoir ensuite pour le charbon. Il euh, y, y a un papier que je viens de repérer dans la presse allemande, je ne l'avais pas vu il euh, y a deux jours, qui a été publié en juillet dernier, de deux anciens anciens, anciens ou récemment anciens euh, anti-nucléaires en Allemagne de chercheurs et qui disent bon dans le contexte actuel, euh, inverser l'ordre des priorités, euh, fermer d'abord le lignite et le nucléaire on verra ensuite mm -hmm. et si vous faites ça plutôt que de fermer d'abord le nucléaire et ensuite le lignite, on économise 10% de nos émissions de CO2 c'est pas rien hein, 10% des émissions de CO2 allemandes hein. Je trouve que c'est un signal faible intéressant euh, parce que euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « bon ben bah, je, je change mon ordre de priorité et on va tous devoir le faire mmh. euh, ». C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Euh, le, le, le problème de, ce, de, de l'énergie c'est que c'est systémique et donc changer notre rapport à l'énergie, c'est que tous quelque part, moi inclus, on va devoir changer un ordre de priorité de quelque chose euh, et ça va nous coûter, c'est absolument, euh, absolument évident. Donc ce qui va nous faire passer à l'action c'est des baffes. Euh, parce qu'on est des animaux câblés pour réagir à ce que nous disent nos sens et réagir à ce que nous dit notre cortex, c'est plus compliqué, on a plus de mal à savoir faire ça et ça fait partie de mon fatalisme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire <rire> que c'est comme ça. Et voilà. Alors nos sens nous disent quoi euh, Soit que le système devient ingérable sur le plan des conséquences du changement climatique ou d'une autre nuisance environnementale. Il y a un autre truc qui perturbe de plus en plus de gens en ce moment, c'est la baisse de la biodiversité, euh, y compris dans des manifestations très quotidiennes. On entend moins les oiseaux chanter, ouais. euh, on en voit moins. Il euh, a pas les. Moi, quand j'étais gamin, enfin le truc que tout dit, disent tous les vieux les vieux barbons dans mon genre, euh, c'est euh, quand on était gamin et qu'on partait en vacances en voiture pour ceux qui avaient la chance de le faire, il euh, y avait des moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise, il hein, y avait des boucherons et des mouches, etc. On arrivait, le pare-brise était constellé d'insectes, maintenant il n'y a plus un. Bon. Euh, moi je me rappelle vraiment Qu'on était obligé de mettre les essuie-glaces euh, Et la nuit On faisait pas 3 mètres en bagnole Sans qu'il y ait des papillons qui viennent s'écraser sur les phares Je me rappelle qu'à la fin d'un voyage de nuit En voiture Il fallait euh, frotter la, la, la, la vitre des phares Parce qu'il euh, y avait euh, plein d'insectes Qui étaient venus s'écraser contre mm -hmm. Bon, ça ce plus aujourd'hui maintenant Alors, mm -hmm. Même s'ils sont plus profilés les verts J'imagine en fait, bon. l'écocide est... <rire> C'était un petit écocide Parce que la section c'était aux abords des routes mais mmh. des insectes il y en avait partout. Mes mmh. euh, mais mais, mais, mais, parents, globalement, depuis... Jusqu'à maintenant, parce que le seul endroit où je retrouve aujourd'hui euh, l'impression que j'avais quand j'étais euh, gamin et que je me mmh. baladais euh, dans, dans, dans le jardin de mes parents, c'est dans les alpages suisses. Mmh. C'est-à-dire dans les alpages, il y a des endroits où on ne peut pas faire 3 mètres sans déranger 50 sauterelles. Bon, bah, Quand j'étais gamin dans le jardin de mes parents, qui habitent en région parisienne, enfin qui habitait, euh, c'était pareil. Je veux dire, je, faisais, je dérangeais des.. Qui voit des sauterelles dans son jardin en ville aujourd'hui Mmh. Il y en a plus, non. plus personne, nulle non, non. part. Bon, on était, enfin, je veux dire, c'était un insecte commun euh, dans les abords des villes euh, ouais. quand, quand, quand j'étais gamin. Donc il y a des choses auxquelles les gens commencent à être sensibles. Euh, le seul problème, c'est que les, les conséquences observables de ces de, de causes qui ont une très forte inertie fait que quand on commence à agir ouais. dessus, il y a un tout petit effet titanique euh, <rire> qui fait que ce n'est pas en complètement sûr qu'on puisse faire mieux que d'avoir l'iceberg qui vous éventre le flanc. Quoi. elle est quoi 30 ans, 40 Alors, ans Alors sur le ça climat, dépend, sur 20, ça dépend sur quoi sur, sur les espèces disparues, elle est infinie. Une fois que c'est disparu, voilà, c'est disparu. Il n'y a pas de retour en arrière. Euh, sur le, la montée en température euh, l'inertie elle est de euh, quelques siècles on va dire c'est mmh. à dire qu'à partir du moment où on a dépassé la température pré-industrielle, le temps qu'on y revienne il va se passer quelques siècles ou quelques millénaires euh, le temps qu'on revienne au niveau de la mer pré-industrielle là il va se passer plus de 10 000 ans enfin, mmh. je veux dire, bon, ça dépend voilà. du compartiment qu'on regarde ouais. euh, mais, mais globalement euh, ce qu'il faut retenir comme, euh, principale. comme, euh, comme, euh, comme conclusion principale c'est que la totalité des gens qui nous regardent, et de leurs enfants, et de leurs petits-enfants, et de leurs arrière-petits-enfants, et encore un certain nombre de générations derrière, ne vivront plus jamais dans un climat stable. C'est-à-dire que euh, le climat va connaître une dérive, ça sera ça son état, euh, donc on sera en permanence dans un climat en train de dériver. Pour toi c'est déjà un acquis ça Ah oui c'est sûr, ça a commencé ça. Bon. ça a commencé. Et la raison à cela, on en revient à la physique, c'est que le temps qu'il faut pour évacuer totalement un surplus de CO2 une fois qu'on l'a mis dans l'atmosphère et qu'on arrête les émissions, c'est plus de 10 000 ans. Mm -hmm. Donc de toute façon, le climat, dans quelques siècles, quoi qu'on fasse, le niveau de l'océan aura monté de quelques mètres. Parce que la fonte du Groenland est enclenchée, parce que la calotte antarctique de l'ouest est à risque de déstabilisation, parce que l'eau se dilate quand on la chauffe et parce que tous les glaciers des moyennes latitudes sont en train de fondre. Euh, de toute façon, euh, quoi qu'on fasse, une partie des forêts sont condamnées. Mmh. quoi qu'on fasse, c'est voilà, triste mais c'est comme ça enfin des espèces poussant là où elles poussent alors si on se dépêche de couper les hêtres et de les remplacer par des pins, euh, on peut discuter mais sinon donc il y a plein de, de choses pour lesquelles le coup est parti malheureusement euh, et l'élévation de température qui est le marqueur principal de la dérive du climat qu'on va avoir dans les 20 ans qui viennent euh, est indifférente à nos émissions c'est à dire que c'est to en totalité le reflet des émissions déjà passées euh, qui embarque euh, l'évolution climatique des 20 mmh. années à venir. Mmh. Et on ne peut plus rien y faire. Hein. C'est comme ça, c'est les lois de la physique. Donc, le, do, do, donc la, le problème vis-à-vis -vis du changement climatique, c'est que l'inertie est telle que l'image du Titanic est la bonne. C'est-à-dire qu'au moment où on commencera à, à se décider à agir, une partie de ce qui doit se produire ne peut de toute façon plus être évité. Mmh. Euh, on est déjà dans l'iceberg. Euh, exactement. On sait que de toute façon, on va se taper une partie de l'iceberg. Mmh. Avec un peu de bol, il fondra un peu plus tôt. Il se renforcera plutôt. <rire> <Je sais bien. rire> euh, tu sais qu'en Suisse, on vote régulièrement Oui, il des Et, votations. Oui, exactement. Et puis là, on va voter, euh, je crois que c'est le 27 euh, septembre puis on a cinq euh, sujets et moi je trouve qu'ils sont tous reliés d'une certaine manière évidemment au, au climat et puis je voulais les prendre un à un non pas pour te dire ce que en penses et euh, ce que tu penserais voter toi mais plutôt le, le lien que tu vois avec euh, le climat d'accord le, le, le, euh, le premier objet donc on est au fédéral hein, il y en a cinq. il euh, y en a au moins euh, un des cinq que je crois connaître qui est sur la chasse non oui exactement c'est hein, sur, euh, sur la chasse euh, le, le, le premier c'est pour une immigration, une immigration modérée donc oui. ça c'est uniquement l'EDC c'est donc l'extrême droite qui pourrait être euh, chez vous en France C'est elle, le... elle qui a introduit la votation Oui Tout à fait le, le... Qui a déposé le, oui. le projet okay. euh, Pardon l'initiative voilà. Ils ont récolté des signatures Pour dire il y a trop d'étrangers chez nous euh, Il faut qu'on récupère la souveraineté Sur nos frontières donc ça, ça, le mot souveraineté fonctionne assez bien en Suisse, puisqu'on a des accords avec l'Union européenne par rapport à ça, euh, et en fait c'est lié à plein d'autres accords. Parce que nous, on n'est pas dans l'Union européenne, on avait refusé ça. Oui, je sais, mais on dans l'espace Schengen, non Voilà, exactement. Okay. Et puis du coup, c'est aussi lié à d'autres relations aussi commerciales, c'est-à-dire mmh. qu'on a fait ce qu'on appelle des accords bilatéraux. Oui. Et puis donc l'UDC dit, il faut que euh, cet accord-là, Schengen, est sur, euh, sur l'immigration, le, on l'enlève mmh, pour qu'on prenne le plein. Pouvoir. Mais évidemment, euh, si on fait ça, l'Europe va dire bah, :« tous les autres tombent aussi. » Ils disent bah :« Mais on s'en fout. Nous, on veut notre plein pouvoir. » Et toi, tu dis souvent :« Si on ne réagit pas, euh, eh ben le résultat, c'est qu'il y aura des milliards de, de gens qui pourront plus vivre dans leur dans leur lieu, et puis finalement, ils migreront dans les lieux où on peut encore vivre, et que ça sera la, la guerre totale. » Donc l'immigration, elle est aussi, elle a déjà d'ailleurs commencé, euh, je pense, du au, au, au climat. C'est une question plus compliquée, même si là-dedans, évidemment, on comprend qu'il y a des relents xénophobes et puis qu'on veut que l'étranger, ils viennent pas juste parce que l'étranger, il faut lui remettre la faute dessus. Euh, mais cette question d'immigration, à mon avis, elle vaut la peine d'être traitée. Je voulais aborder ce sujet-là avec toi. Alors le, le, les mouvements de population ont deux liens avec le sujet que je traite. Euh, le premier lien, c'est qu'ils euh, sont possibles à large échelle et dans un laps de temps relativement bref, parce qu'on a beaucoup d'énergie. Euh, quand les gens n'ont que leurs jambes pour marcher euh, et qu'il euh, faut qu'ils trouvent de quoi s'alimenter tout le long de leur trajet euh, jusqu'au moment où ils vont euh, dans l'endroit de destination, euh, les mouvements migratoires sont beaucoup plus lents euh, et globalement moins massifs. Donc il y a un premier sujet, un premier, un premier lien avec le problème. Il y a un deuxième, euh, a un deuxième euh, lien qui est que euh, la migration en général, elle se fait jamais de gaieté de cœur euh, parce que qu'à l'inverse, la Suisse a aussi connu dans l'autre sens euh, des commerçants, par exemple, euh, des gens qui allaient loin euh, pour gagner leur croûte mmh. euh, parce que dans la montagne, ils n'arrivaient pas à vivre euh, et donc ils étaient obligés d'aller faire autre chose ailleurs euh, toute ou partie du temps et même une partie euh, était obligée d'aller se battre pour le Vatican. la euh... oui, garde, de suisse, euh, garde qui, de suisse, qui est encore d'ailleurs, ah, oui, hein, la oui, garde oui. du pontife, voilà. Suisse. Donc, tous les peuples ont réagi de la même manière. Euh, historiquement, en général, ils bougent quand, chez eux, ils, ça ne se passe pas bien où ils bougent préférentiellement quand chez eux ça se passe pas bien euh, au moins en, en, en différentiel avec ailleurs où ça pourrait se passer mieux oui. bon. en général ça se passe pas bien aussi parce qu'on euh, va voler leurs ressources ou qu'on va... Euh, peu importe, tout ça, ça ils ont pas de quoi manger euh, en général quand il y a une insuffisance alimentaire quelque part le système politique n'est jamais extrêmement libéral jamais extrêmement sympathique voilà, jamais extrêmement... Enfin, tout ça va ensemble souvent ah. extrêmement euh, voilà. à la botte de l'Occident euh, ça, c'est la version récente, mais historiquement, ça n'a pas toujours été comme mmh, ça, mais mmh. d'une manière générale, les troubles politiques et les insuffisances de ressources vont souvent ensemble, euh, le... et les guerres aussi. Alors, donc, ces gens-là, euh, donc, en gros, le début de la pression migratoire, c'est-à-dire le fait que les gens arrivent quelque part, c'est qu'ils sont partis de quelque part, euh, et le changement climatique va augmenter le nombre de gens qui vont vouloir partir de quelque part. Euh, parce que il y aura un, une inadéquation croissante euh, entre les ressources disponibles localement et la population euh, ouais. présente localement. Il y a un troisième point qu'il ne faut pas euh, évacuer, euh, qui est la question démographique. Euh, il est évident que les pays à croissance démographique rapide, euh, donc la bonne question à ce moment, c'est pas est-ce qu'ils ont tort ou raison, c'est est-ce que moi, en tant que pays occidental, je peux y faire quelque chose euh, dans, dans le respect des droits fondamentaux humains Et la réponse est quand même oui. Mmh. Je vais citer trois exemples après. Euh, c'est les pays qui ont à la fois une croissance démographique rapide et euh, une insuffisance de ressources euh, pour gérer cette croissance démographique. c'est Il n'y a pas assez à bouffer, y a pas, etc. C'est des pays potentiels d'émigration, alors pas nécessairement très loin. L'essentiel des gens, ils émigreront jamais pour venir jusqu'en Suisse. Ils vont commencer par émigrer chez les voisins, euh, qui peuvent être asiatiques, africains, etc. Euh, mais quand il s'agit du Proche-Orient, les voisins, ça peut être européen. Hein. Ou quand il s'agit du Maghreb, les voisins, ça peut être européen. Ces gens-là, ils sont pas plus diaboliques que nous, euh, pas moins. Ils font comme tous les êtres humains de la terre. C'est-à-dire, ils cherchent à assurer leur subsistance et celle de leurs proches. Et donc, pour eux, l'arbitrage, c'est gémir. Alors, c'est évidemment, ça fait pas toujours les affaires des gens chez qui ils vont. Euh, des fois oui, des fois non euh, Donc euh, la Suisse est très contente d'avoir des frontaliers Dans un certain nombre de secteurs ouais, Et puis dans toujours, lesquels... les Italiens, les Portugais construisent euh, la Suisse littéralement Voilà, comme exactement comme la France euh, Une partie de la France a été construite par les Espagnols Les Portugais, les Algériens euh, mm -hmm. Enfin bon, voilà Donc il euh, y a un rapport toujours très ambivalent des pays à l'immigration Il y a mmh. les bons et les mauvais ouais, euh, voilà, On, euh, on ça, entend ça Ça, ça, ça dépend, ça dépend de les des, des périodes euh, Ça dépend des nationalités, ça dépend de la facilité à s'intégrer culturellement C'est évidemment beaucoup plus facile dans un pays comme la Suisse d'intégrer des judéo-chrétiens euh, que d'intégrer des gens qui sont pas de cette culture enfin euh, voilà ce qui est, ce qui est c'est pas c'est ni diabolique ni angélique de dire ça je veux dire c'est la, la vie des, des voilà euh, quand quand il y a un peu de diversité qui arrive ça s'intègre facilement quand c'est la diversité qui domine c'est beaucoup plus compliqué c'est toujours été comme ça bon. C'est beaucoup plus facile d'intégrer des gens quand l'économie est en croissance rapide. Euh, donc les Américains, ils ont intégré sans aucun problème mmh. des Irlandais, des Italiens, mmh. euh, des, des, des Polonais, des Français, des Allemands, etc. Tant, tant qu'ils gigouillaient les Indiens pour faire de la place, il euh, y avait la place d'accueillir tous ces braves gens. Et ça a fonctionné euh, assez longtemps euh, comme, comme attelage. Donc c est, c est, tout ça est, est vraiment... Euh, c'est vraiment une affaire de rapport entre euh, la taille des gens qui arrivent quelque part, qui eux-mêmes dépendent du changement climatique, et la taille des ressources disponibles localement pour les accueillir, qui dépendent aussi du climat et de l'énergie, euh, puisque l'énergie conditionne la prospérité économique et l'accès aux ressources. Donc l'équation énergie et climat, elle est au fond euh, centrale euh, dans euh, le, le, le, la façon de prendre le problème de l'immigration. C'est absolument évident. Donc ce, qu ce que tu es en train de dire, si, si je résume, c'est que si on travaille avec force sur le climat maintenant, on aura moins de problèmes d'immigration. Ah bah ça y contribue, c'est évident. Okay. Euh, pour diminuer, enfin, diminuer la pression migratoire, mm -hmm. euh, elle, elle s'obtient euh, de deux manières. Elle s'obtient en minimisant la quantité d'emmerdement euh, que les pays d'émigration vont devoir exact. gérer. Mm -hmm. Et donc ça, ça passe notamment par le fait qu'ils n'aient pas euh, un problème d'insuffisance de ressources mm -hmm. à cause du climat. Ouais. Et ça passe par une limitation de leur démographie. Et là, il y a trois choses utiles que peuvent faire euh, les pays occidentaux. C'est de consacrer la totalité de leur aide au développement à l'éducation des femmes ou l'empowerment des femmes, pour être plus précis. Mm -hmm. euh, parce qu'on constate que ça baisse les taux de natalité. L'empuissance, mon L'empuissance. Ampu bon, je, je trouve <rire> que le terme est barbare, mais euh, on comprend bien ce que ça veut dire. Mm -hmm. Parce que de fait, c'est expérimental, ça baisse le taux de natalité. Ouais. Euh, la deuxième chose c'est euh, l'accès alors là c'est euh, dans les limites de ce qui est culturellement acceptable mais euh, au moyen de contraception euh, voire à l'avortement ça c'est toujours des choses qui sont culturellement sensibles mmh. euh, mais de fait euh, ça marche et puis euh, la troisième chose c'est les systèmes de solidarité. Euh, parce que tant qu'il n'existe pas de système par exemple d'assurance maladie ou de retraite dans un pays, on compte sur sa famille euh, pour euh, s'occuper de vous si vous êtes malade ou vieux, mm -hmm. euh, et à ce moment-là, euh, la logique vous pousse à faire plein d'enfants euh, pour euh, assurer vos vieux jours. C'est votre retraite quoi. Exactement, euh, votre capital de retraite c'est vos bosses. Donc dans, dans... tout ça c'est lent parce que ça, ça suppose de toucher à des schémas culturels, que les gens doivent le faire parce qu'ils en sont eux-mêmes convaincus, s'ils le font sous la contrainte c'est plus compliqué, euh, voilà. Mais c'est. Donc il y a des moyens d'action directs et indirects. Euh, et ce que euh, les pays occidentaux qui ne souhaitent pas voir arriver trop de monde chez eux. Ce qui est un sujet que je ne réfute pas, c'est-à-dire que je ne sais pas où tu habites mais enfin si tout d'un coup il y a juste 15, à côté. 15 personnes qui disent tiens on va venir s'installer chez toi parce que chez nous il y a des fuites d'eau, il fait trop chaud, il fait trop froid etc, tu vas dire bon euh, un une semaine ça va bien mais enfin 15 en permanence peut-être qu'on va discuter. Bon. Donc on a tous une, une, une tolérance euh, à devoir partager notre espace euh, avec une quantité euh, considérée comme excessive d'autres personnes, est, on est tous fait comme ça. Euh, ce que moi je trouve désagréable dans ce genre de débat c'est quand on commence à mettre un système de valeur entre soi et les autres on considère que soit on est mieux que les autres et que les autres ils sont moins bien en fait on est tous pareils on, on, on a tous la même hiérarchie des préférences euh, sa peau avant celle des autres etc on est exactement tous pareils hein. donc les gens, les gens qui viennent chez nous sont pas plus malfaisants que les gens qui les accueillent ils sont faits pareils euh, et ils ont les mêmes schémas mentaux euh, et la deuxième chose euh, que ça s'exprime pas culturellement de la même manière mais c'est exactement les mêmes schémas mentaux et la deuxième chose, surtout, c'est que si on veut diminuer la pression, le plus utile, et de très loin, c'est pas de s'occuper de la barrière à l'entrée, c'est de s'occuper de la pression euh, dans, les, dans les pays d'immigration. Mmh, tout à fait. Voilà ce que... Ouais, c'est bien. Sur, sur, sur la partie... Top. La, la deuxième, effectivement, le... Euh... La Le... votation qu'on a, c'est la modification sur la loi sur la chasse. Oui. Moi, je ne suis pas un expert, hein, mais euh, tous les partis écologiques et la gauche disent plutôt non. Et euh, la droite, plutôt oui, parce que en fait, l'idée, ce serait de pouvoir tuer les loups. Parce que maintenant, les loups sont oui. revenus depuis qu'ils ont été introduits en Italie. Et puis, on en a en Suisse, c'est déjà un petit territoire. Donc, semblerait-il poser problème, puisque mangent quelques moutons et quelques chèvres et euh, pourtant, il euh, y a des, des, des dommages hein, qui sont donnés euh, aux éleveurs, euh, mais le loup peut-être fait peur également. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir tuer le loup plus facilement, parce que pour l'instant, il y a des règles assez euh, strictes. Et puis, en contrepartie, euh, on chasse d'autres espèces un petit peu moins. Euh, c'est un peu l'idée, parce qu'en Suisse, on est toujours dans la recherche de compromis, tu sais, alors euh, voilà, on pèse des trucs, et puis voilà le, le package qui est, qui est sorti par rapport à ça. Euh, je, je, je suis encore une fois pas un expert de la chose, moi je l'ai compris comme ça, euh, personnellement, je, si les partis écologistes disent non, je, je sais pas que je suis un mouton, mais j'ai lu les choses, ça me paraît assez sensé de dire que non, c'est juste un petit sucre qu'on essaie de nous faire passer pour nous faire croire qu'on protège l'environnement, alors que c'est pas réellement le cas. Euh, Est-ce que tu as lu un peu les choses vu non, de quoi il sur, non, la, la, non, la loi sur la chasse, je n'ai pas regardé dans les détails Mais tu es du loup, qu'est-ce que ça t'évoque ni, Rien, ni pour, ni contre okay. euh, Je pense que la chasse est un... Globalement, euh, l'expression... Euh, pardon, je vais essayer de distinguer deux choses mmh. Il y a la motivation individuelle du chasseur Qui peut être un sujet de débat et après, il y a la pression exercée par la chasse sur l'environnement, qui est un deuxième sujet de débat. Euh, Qu'en France, on chasse les sangliers, j'ai rien contre. Je, je veux dire des sangliers il y en a partout euh, il y en a plein enfin, pff, donc euh, c'est pas une espèce menacée euh, qu'on chasse des sangliers très bien. moi j'ai pas envie d'aller le faire euh, mais il y a des tas d'autres trucs que j'ai pas envie d'aller faire et d'autres ont envie d'aller le faire donc si les gens ont envie de chasser des sangliers très bien qu'ils le fassent euh, je crois en plus que les statistiques montrent que l'essentiel des balles perdues tue d'autres chasseurs donc euh, c'est un problème euh, les balles perdues c'est un problème interne aux chasseurs donc euh, ils, ils ont qu'à se démerder pour gérer le truc entre eux donc voilà euh, inversement euh, qu'on chasse des jipailles de barbus euh, ou euh, des oies qui euh, ont les effectifs, ça, ça m'emmerde euh, parce que je trouve euh, regrettable euh, qu'on porte atteinte à la biodiversité sur des espèces dont les effectifs sont en souffrance alors que les effectifs de sangliers ou de cheveux en France, ça pullule enfin euh, ils sont en croissance euh, Voilà. donc j'ai un, un premier considérant, j'ai envie de dire euh, qui est euh, l'état des populations chassées voilà. Mmh. Je n'ai pas d'avis sur l'état des populations chassées En ce qui concerne le loup euh, Parce que selon qu'on envisage de tuer un loup par an Ou la moitié des loups chaque année euh, J'aurais pas nécessairement le même avis etc. Donc c'est alors Ce que j'essaye de faire comprendre à travers ce, ce, ce que je suis en train de répondre C'est que euh, dans tous ces débats Un peu techniques et qui portent sur des chiffres c'est toujours très difficile, euh, du reste c'est un problème Alors là qui est commun avec le mien mmh. C'est toujours très difficile d'arriver à une position sans prendre le temps oui, euh, De regarder les choses dans le oui. détail euh, et de comprendre etc Ce qui est sûr c'est qu'à la fin du fin les sociétés humaines euh, n'aiment pas les conclusions techniques Elles ne sont pas euh, mises en mouvement par des sociétés, par des conclusions techniques Elles sont mises en mouvement par des règles de morale et des, euh, des considérations sur le bien et le mal mmh. Donc ce qui à l'arrivée, euh, et c'est toujours très difficile pour les organisateurs de débats D'arriver à passer par une frange intermédiaire pendant laquelle on quitte le bien et le mal, fait, plus ouais. exactement on essaye de leur donner un contenu un peu normatif, un peu quantifié, un peu, un peu de prendre un peu de la hauteur de vue, pour arriver à la fin sur des conclusions qui reviennent au bien et au mal, parce que c'est le seul truc qu'on est capable de comprendre, euh, mais en étant passé par toute une strate intermédiaire euh, qui permet d y, d y, d y, de, quand même de prendre un peu de hauteur de vue là-dessus. Sur la loi, sur la chasse, je n'ai pas d'avis exactement à cause de ça. Voilà. Mais, mais a, pour moi, il y a quand même cette idée que, ben, surtout les grands prédateurs, si tu dis qu'il y a tout d'un coup les sangliers qui explosent ou qu'il y a une, une, une espèce qui est en trop plein, c'est parce que l'être humain, ah il oui. a amené une disruption, il ah, on est a d'accord les grands prédateurs, par on exemple. Est, on est d'accord. Du coup, il n'y a plus une régulation euh, de la nature. Bien sûr. Voilà. Et puis alors après, on arrive dit oui, mais il y a trop de sangliers. Oui, mais c'est parce que vous avez bousillé l'équilibre de base aussi. Donc euh, moi, je serais assez par partisan du, du principe de... Laissons faire la nature, ça paraît compliqué. Alors ça, ça c'est un, un peu différent. C'est un peu différent. Euh, c'est un débat totalement différent qui est euh, est-ce qu'il faut faire des airs sanctuarisés euh, au fond euh, où on fout la paix aux animaux et on les laisse dépatouiller entre eux. Euh, alors, idéalement, oui. Euh, là, on va retomber sur un problème euh, d'espace, exactement, donc de ressources contingentes mm -hmm. euh, et de démographie. Mm -hmm. euh, parce qu'en en fait, la, raison pour, la première raison pour laquelle on supprime des espaces naturels sur Terre, euh, c'est parce qu'on convertit ça en surface agricole, euh, qu'on utilise sur place ou pour l'exportation, euh, pour nourrir des bons hommes. Euh, le, le, le principal driver, de la, enfin, comment on dit, dé déterminant, déclencheur euh, de la déforestation dans le monde... C'est euh, l'agriculture, mmh. euh, de ressources qui sont vivrières locales ou de ressources qui sont mondialisées, euh, qu'il s'agisse de, de ouais. la palme en Indonésie, euh, du soja au Brésil, euh, du, etc. C c voilà. bon, ensuite, on a un tiers de forêt, donc on a encore... Passablement de forêt. Oui, alors euh, pour connaître un tout petit peu on la forêt primaire, suisse, mais... puisque je m'y suis quand même baladé, euh, à part la production de cèpes et de chanterelles euh, et de myrtilles, <rire> hein. <rire> euh, la probabilité pour qu'on mette des champs de blé euh, dans les pentes à 40 degrés demain matin me paraît quand même pas <rire> extrêmement élevée. Euh, ouais. Parce que les forêts. On met du raisin, les oui on met un peu de raisin mais pas trop loin du fond de vallée. Voilà mais enfin après Même Valaisan On peut pas picoler plus que 24 heures par jour Donc à un moment on est bien obligé de s'arrêter quand même Donc la forêt suisse Elle occupe essentiellement des régions montagneuses Où on mettrait jamais des cultures Et quand les hommes ont été obligés historiquement Ce qu'ils ont fait par exemple en France dans les Cévennes De mettre des cultures en terrasse c'est vraiment, euh, c'était des cultures de pauvres, c'était mmh, des cultures mmh. de, de, de gagne-petit, hein, ouais. on faisait pousser des châtaigniers, les... c'était une vie qui était plus, plus dure oui, oui. Euh, que la vie de paysan de plaine. Mmh. Donc, ouais. le, donc, donc les, les forêts suisses, elles sont là parce que la Suisse est un pays de montagne, euh, et en fait quand on regarde où les forêts sont, pr sont préservées de manière préférentielle dans les pays qui déforestent, c'est là où il y a du relief. Donc là où il n'y a pas de relief, on coupe, on met en culture là et où il y a plein, des reliefs, c'est quand même plus tout emmerdant tout euh, et donc, ça, donc c est, c est ce clair. qui préserve les forêts, c'est les montagnes c'est euh... hein. ouais. le relief tout de suite euh, voilà, donc pour, pour en revenir à, à la question sur la, oui. les réserves euh, je, je pense que c'est une, évidemment une bonne idée de sanctuariser quelques... Alors, il y a un endroit où c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'à terre, c'est en mer. Euh, mmh. Alors, on va s'éloigner un tout petit peu de la question euh, climatique, encore que. Euh, mais je suis un grand partisan des aires marines protégées. Euh, parce que c'est... Et, et même les pêcheurs quand ils finissent par comprendre l'intérêt pour eux en deviennent mmh. partisans aussi mmh. euh, parce que les poissons sont quand même des êtres assez prolifiques mmh. euh, je veux dire un poisson ça fait des millions d'œufs donc si vous leur laissez des bouts de mer ou vous les emmerdez pas du tout si vous leur dites je vous fous la paix dans cet endroit là faites ce que vous voulez euh, à ce moment là euh, on a quand même un effet direct et rap assez rapide euh, sur le repeuplement des, mmh. des, des zones concernées euh, voilà donc ça, ça c'est ouais. quelque chose de très efficace ouais. Euh, c'est quelque chose euh, dont je suis... Alors bon, sauf que le, le linéaire côtier euh, maritime de la suisse, suisse est quand même restreint. <rire> mais on a, une marine, on a une marine suisse, hein. Je au je sais, il y avait même non, des non, navigateurs non, mondialement formidable. célèbres. Ah ouais. C'est vrai. <rire> ah oui, Bourgnon. Euh, oui. Et... Bon. Euh, Picard, pardon Picard, dans un autre registre. Picard, il n'est pas navigateur. Non, et... mais je veux dire, de l'espace. Oui, oui, oui. Maintenant, il est communicant surtout. mais euh... <rire> Ça, c'est clair. <rire> euh, mais... Euh, mais par contre, sur, à terre, euh, l'intérêt voilà. de la mer, c'est que les hommes habitent peu sur la mer, donc on n'est pas en concurrence ouais, d'usage ouais, des sols avec, euh, euh... avec la surface océanique. Mmh. Euh, sur terre, on est déjà plus en... Mais c'est une bonne idée d'avoir des, mmh. des réserves, c'est oui. absolument, euh, ouais. absolument évident. La fiscalité, le troisième point, c'est... Voilà, alors là, on nous fait le coup, euh, on veut qu'on puisse déduire les frais de garde des enfants, pour les familles. Mais quand oui. on fait le calcul, euh, en fait, il faut avoir euh, plus de 100 000 francs de, de, de salaire annuel euh, par famille pour pouvoir en bénéficier. Donc, en gros, c'est les, les familles à large revenu, enfin, les, la classe moyenne haute qui pourra profiter de déduction euh, fiscale, le de, de cashier. Mais euh, éloignons-nous de, de ça. La fiscalité et le, le climat, évidemment, il y a un lien fort. Comment tu vois, quelles sont les clés de, de ça assez rapidement alors, en fait, la fiscalité a un lien fort parce que la fiscalité. Alors, la fiscalité peut avoir deux objets dans le monde moderne. Elle peut avoir pour objet de fournir des recettes à l'État. Donc, c'est son moyen d'action. Mmh. Enfin, ou à la puissance publique d'une manière générale. Quand je dis l'État, ouais. j'oublie que je suis en Suisse, donc il n'y a pas un État. Y a... Il y a un milliard de cantons, euh, de, non, communes, de communes, euh, etc. Non, non, mais si je mets bout à bout les cantons, les communes, les, etc. Enfin, tous les échelons euh, qui ont oui. des décisions à prendre et qui ont des recettes fait, et des ressources fiscales propres, oui. je, alors un milliard non, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quelques dizaines de milliards. Voilà, ouais. pas en France, c'est pareil. Et elle peut avoir un effet, euh, elle peut être conçue pour orienter les comportements. Mm -hmm. Par exemple, les taxes sur le tabac sont censées orienter les comportements vers une diminution de la tabagie. Rien que cette distinction entre recette et orientation des comportements, souvent, euh, ce n'est pas clair. Euh, alors, évidemment, il y a une fiscalité dans le domaine du climat que beaucoup de gens ont en tête, qui est la fameuse taxe carbone. C'est-à-dire, j'oriente les comportements en, en renchérissant le coût des combustibles fossiles. Donc, je rends les carburants routiers plus chers. Je rends le gaz et le fuel de chauffage plus chers. Euh, je rends le fuel de... domestique. Oh, pardon, le... Le fioul lourd plus cher pour la marine mar marchande. Je rends le kérosène plus cher pour les avions, etc. Enfin, ce truc-là. Euh, C'est un vieux débat. Euh, j'ai été longtemps partisan de cette arme-là comme arme euh, importante dans le dispositif. Et alors, en fait, j'ai été, été partisan euh, à une époque où on avait, encore plus de on avait encore beaucoup de temps devant nous. Euh, j'ai mmh. écrit en 2005, donc publié en 2006... Euh, un bouquin qui s'appelait Le plein s'il vous plaît, euh, et qui était un, un livre dans lequel euh, on expliquait avec mon co-auteur, qui est aussi un des cofondateurs de, de Carbone 4, euh, qu'on euh, avait un tout petit sujet avec euh, l'excès de combustibles fossiles euh, qu'on utilisait et que pour... Euh, à cause du problème climatique. Et par ailleurs à cause d'une dépendance à un pétrole qui s'épuiserait un jour, donc je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais parce que je pense que ça a peut-être déjà commencé. Euh, et euh, le, le du coup, il y avait une, une bonne manière d'inciter les gens à la modération, c'était d'augmenter le prix de ce qu'ils payent pour bénéficier d'une unité de combustible fossile. Alors, ce truc-là marche très bien si c'est euh, un signal lent, si ça augmente lentement dans le temps. Et alors, je vais donner des euh, habitudes quoi. Oui, okay. c'est ça. Il faut il faut ouais. que ça il faut que ça il faut que ça ça on, il faut qu'on ait quelques dizaines d'années devant nous pour okay. que ça marche bien. Ouais, ouais. Et je vais prendre un comparatif euh, très, très évident. Les pays européens qui ont tous commencé leur, euh, euh, leur vie dans l'ère du pétrole, après-guerre, mmh. comme consommateurs de pétrole et pas comme producteurs, c'est-à-dire comme importateurs de pétrole, ont tous significativement taxé leur carburant pour éviter que les gens en consomment trop. Mmh. Le résultat des courses, c'est que la voiture moyenne vendue en Europe à cause du fait que, historiquement, les prix de carburants ont toujours petite. été beaucoup plus élevés euh, que euh, mm -hmm. dans d'autres pays qui ont démarré leur vie comme producteurs de pétrole. Par exemple, les États-Unis. Par exemple, les États-Unis. En 1939, la production américaine de pétrole, c'était les deux tiers de la ouais. production mondiale, en gros. Euh, et donc, les États-Unis ayant démarré comme producteurs, donc comme non-importateurs, euh, leur ère du pétrole... Ils ont construit des voitures qui étaient en moyenne deux fois plus grosses des parce temps. que le carburant était beaucoup moins cher. Il y avait une blague quand j'étais jeune qui était de dire que le prix de l'essence en France et aux États-Unis c'était la même chose, sauf qu'aux États-Unis c'était par galon. <rire> et un galon c'est 4 litres. Hein, ouais, ouais. Ça c'est clair. Non. Donc il y a des tanks et des hummers, puis un accident voilà. il y a une Donc, donc, où... donc ça c'est un enfin, effet direct de, de, de la tâche tâche fiscalité ou... sur les carburants, mmh. très clair. Un autre effet direct de la fiscalité sur les carburants, c'est qu'en France, euh, à un moment, on s'est mis à avoir une fiscalité différenciée entre l'essence et le diesel. Le diesel étant moins taxé oui. et étant donc légèrement moins cher, mm -hmm. alors que la Suisse c'est l'inverse. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est l'inverse, mais en Suisse c'est l'inverse. Ça a toujours de, de ma mémoire, mais d'accord, ça a toujours mode, été bon. je, je, je crois que ça a toujours été comme ça. Bon. J'ai toujours remarqué cette différence à la frontière. Et, et donc. Euh, la, la, le résultat, c'est que la part du diesel dans euh, les ventes neuves en France, qui était, je ne sais pas quoi, il euh, y a euh, de 20% ou de 30% il euh, y a quelques décennies, est mm -hmm. passée à 70%. Sept, okay. 70%. Ouais, bon. Ce qui veut dire ouais. que l'effet prix, ça marche, mm. mais ça marche à partir du moment où on a 30 ou 40 ans devant soi. Mm. Alors, en 2005, je pensais qu'on avait quelques dizaines d'années devant nous, puisque moi, je voyais le début des, des fin, le, mm. la fin mm. de la période pour éviter les gros emmerdements comme on va dire les premières décennies du XXe siècle euh, et donc je me dis si on met une taxe maintenant ben, ça va, ça va commencer à produire des effets significatifs dans les 20-30 ans qui viennent et ça va, on est encore dans les clous bon. mais aujourd'hui on est en 2020 on n'a rien fait de sérieux et donc aujourd'hui on n'a plus le temps d'attendre donc j'ai un peu changé et aujourd'hui je pense que la taxe est encore utile en complément d'autres politiques mais que l'essentiel de la politique qui doit nous permettre d'éviter ce qui peut encore s'éviter du mur énergético-climatique c'est essentiellement des dispositions réglementaires par exemple Interdiction, autorisation, normalisation. Obligation de faire. Alors, exemple, euh, je dis euh, en Suisse, il euh, y a un label qui s'offre de ma part, qui s'appelle Minergy, mm -hmm. euh, qui je crois s'applique aux bâtiments neufs. Oui. Eh bien, je dis, j'étends le label aux bâtiments existants et je préviens les propriétaires que si dans 25 ans, ils ne sont pas conformes à ce label. Alors, je ne dis pas que le label Minergie est celui qui va bien, c'est juste pour donner un ouais, exemple. D'une contrainte. Mmh. Tous ceux qui ne sont pas à ce niveau-là, leurs impôts fonciers seront multipliés par 10. D'accord Ça, c'est un signal réglementaire mmh. assorti d'une pénalité ou bien leur bien ne sera plus vendable. Oui, c'est ça. D'accord mmh. J'ai même pas besoin de multiplier par 10, mmh. j'ai dit juste leur truc Tout qui est totalement. plus vendable. Ouais. Bon. Ça, c'est une arme réglementaire. Il n'y a pas de signal prix dans cette histoire. Il y a une obligation de faire. D'accord alors, ça va se traduire de fait par un signal prix. C'est que les propriétaires vont devoir dépenser de l'argent. Et donc, tout ce qu'ils dépenseront là-dedans, ils ne donneront pas ni à Swissair, ni à Rolex, ni à COP. Voilà, c'est très clair. Hein. Euh, mais il euh, y, y a une obligation de faire. Deuxième exemple, vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Euh, mais vous pourriez très bien dire, euh, je fais comme l'Union européenne, en plus sérieux, parce que l'Union européenne, ce n'est pas assez sérieux. Je réglemente la, la, les, les, la consommation des voitures neuves vendues en Suisse. Et euh, je colle une taxe qui va très fortement croissante en fonction de la consommation des véhicules neufs vendus en Suisse. Alors pour me balader un peu en Suisse, alors peut-être que les environs de Lausanne, Genève euh, et de la vallée du Rhône ne sont pas représentatifs. Mais enfin, il y a quand même une concentration de grosses bagnoles. Ouais, ouais. Euh, tout, plus à plus fait, plus. tout à fait respectable. Mm -hmm. euh, et là, pour le coup, pas très cohérente pour moi avec l'esprit écolo suisse euh, tel qu'on même à le tu représenter. Tu crois qu'il y a un esprit écolo suisse C'est ouais. ce qu'on dit. Ouais. Oui, je, alors je pense après qu'il y a une histoire écolo-suisse. Mmh. Je ne sais pas si l'esprit écolo-suisse est encore mmh. là. Je pense qu'il y a une histoire écolo-suisse pour une raison assez simple. C'est que l'écologie, ou plus exactement le souci de l'environnement, dans les temps anciens, était le reflet des contraintes environnementales réelles que oui. les gens avaient à gérer. Parce que c'était un petit pays. Ouais. Et donc, dans un petit pays n'ayant mmh. pas de façade maritime, de limite, euh, avec un hiver qu'il fallait se palucher, parce que passer l'hiver à la montagne c'est quand, euh, quand même pas drôle, euh, eh bien, euh, le, les, les Suisses ont euh, eu une... Euh, historiquement une conscience de la finitude du monde oui. qui était imposée par leur environnement immédiat. Euh, donc, ils savaient ce que c'était. Euh, et il y, y a des tas de systèmes. Et en fait, la, la Suisse, qui est un, une collection de micro communisme euh, cest c'est-à-dire le... Le, le, le, le bah, les, les communes, mmh. c'est commun. Ah, ouais. On mettait plein de choses en commun. Euh, moi, il y a une histoire que j'adore, c'est l'histoire des bis dans le Valais. Euh, les bis, c'est des chemins euh, pédestres euh, qu'on trouve un alors, petit Alors, maintenant, c'est des chemins pédestres, mais historiquement, c'est des aqueducs Oui, c'est l'adduction d'eau des torrents de fond de vallée euh, vers les pâturages où il ne pleut pas assez. Et c'était régi par tout un système de droits d'eau qui était géré de façon collective, etc. Donc, c'était très communautariste, mmh. de, de, de ce point de vue. Mmh. Et quand on regarde les pays qui ont la conscience environnementale la plus importante aujourd'hui, globalement, j'ai envie de dire, c'est tous des pays qui ont été fortement contraints géographiquement dans les temps anciens. Mmh. Donc c'est soit les pays insulaires, soit les pays où l'hiver était très rude, euh, les pays scandinaves, euh, euh, les pays de montagne, euh, etc., avec les communications coupées, euh, etc. Donc en fait tous ces pays ont une claire conscience de la finitude du monde parce que c'était la réalité, euh, j'ai envie de dire physique et géographique okay, de tous les jours ouais. euh, dans les temps anciens. A l'inverse, les pays qui se sont développés dans un monde euh, aux ressources faciles ont une conscience environnementale la qui, la est plus, qui, qui, est qui est beaucoup est... plus faible. Ouais. Voilà. Euh... Alors du coup j'ai perdu le fil de ma pensée, j'étais sur la fiscalité, euh... Euh... après la réglementation. Tu donnais des exemples, je te demandais Ah oui pardon, parce qu'on était, était dans la votation sur le... Sur la fiscalité. Ah oui, il y a des exemples de contraintes, oui pardon. Alors mm -hmm. donc, le, dans les exemples de contraintes, la réglementation des véhicules neuf, on pourrait très bien dire en Suisse, il est interdit de vendre une voiture qui consomme plus de 4 litres au 100, voilà, euh, ou 4 litres et demi au 100, ça c'est pareil, c'est une contrainte réglementaire, alors les distributeurs de voitures vont gueuler, ben, très bien, ils gueuleront. Euh... On s'en fout en enfin, fait, je veux dire... Euh... Mm -hmm. bon ils s'adapteront. Là, pour le coup, ils s'adaptent. Puis, ils s'adaptent assez facilement. S'il n'y a que ça à manger. Les gens mangent ça. Quoi. Bon. Euh, Donc, voilà. ça, ça serait une décroissance choisie si Oui. On... Que, non, c'est juste pour dire que l'arme réglementaire est une arme qui est aujourd'hui euh, à privilégier parce que son impact est beaucoup plus rapide que l'arme fiscale. Voilà. Et par ailleurs, elle est beaucoup plus lisible mmh. sur la façon dont les acteurs doivent s'organiser. Oui. Euh, si je dis « je monte le prix du gaz », c'est pas lisible parce que moi, ça ne me dit pas à quel horizon de temps je suis sûr de devoir changer ma chaudière à fioul ou ouais. ma chaudière à gaz par une pompe à chaleur euh, ou par une chaudière à bois. Euh, alors que si je dis il y a une barrière franche, c'est telle date et puis sinon, ça va vous coûter tant. C'est beaucoup plus lisible. Donc, au fil du temps, je suis progressivement passé d'un grand partisan de la taxe carbone vers un grand partisan okay. de la taxe carbone tout slash la fait. réglementation. Ah ouais, euh, fait. Parce que pour reprendre l'exemple de ma voiture qui consomme 4 litres au 100, mm -hmm. Si on veut que les gens ne se déplacent pas plus qu'avant avec une voiture qui consomme moins, il faut aussi monter le prix de l'essence. Oui. Mais au moins, on leur a monté dans un contexte dans lequel le déplacement reste budgétairement accessible. Oui. Euh, voilà, c est, c est, donc, il faut faire les deux. Super intéressant. Mais, mais on ne peut plus se contenter d'un seul instrument maintenant. Euh, Ce n'est pas assez directif sur la façon dont les gens doivent s'organiser. Alors, je vois un autre problème pour la Suisse, du, pour, pour le coup, puisque c'est vrai que nous, on a une démocratie semi-directe, en tout cas, on nous consulte avant de prendre des décisions. Donc, l'autoritarisme ou les, les décisions fortes, contraignantes, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Sauf ouais, si elles sont sais. consensuelles. Exactement, mais pour arriver à un consensus, ça prend du temps, c'est ah, ça le, le grand problème. Les démocraties sont des systèmes lents. Exactement, et, euh, et la preuve avec l'élément de votation suivant, euh, ça fait des années et des années qu'on voudrait donner un petit peu de congé paternité, parce que figure ouais. en qu'en Suisse, c est, c est, dans la loi, c'est un jour ou deux jours, je crois. Deux oui, jours. En France, c'est pas beaucoup plus long. Et là, on s'est battu euh, des années et des années, et puis là, on va voter pour deux semaines. Deux semaines paternité. Et c'est absolument pas acquis. Je pense que ça va passer parce que les partis centristes se sont plutôt prononcés en faveur. Mais tu vois, la haute lutte. Donc après, pour contraindre, c'est quasiment impossible à temps court, dans le temps qu'il faut. Donc on revient aux claques. Tant qu'il n'y aura pas les claques, à mon avis, il ne se passera rien. Ça, je suis d'accord. On va passer directement au dernier point. J'ai un petit commentaire à faire sur le congé paternité. Ok, vas-y. Les congés, d'une manière générale, alors là, pour le coup, il y a un lien extrêmement direct avec mon sujet, c'est une conséquence de l'énergie. La, la raison pour laquelle, euh, alors il y a quelques siècles, il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'existait pas de congés payés, il n'existait pas le week-end intégralement chômé, il n'existait pas non plus de jours fériés hors jours religieux, euh, voilà. il n'existait pas de congés paternité, euh, il n'existait pas plus de congés maternité, euh, il n'existait pas de retraite. Euh, la retraite en France, alors je ne sais pas de quand elle date en Suisse, mais la retraite en France, elle a été instaurée au début par Colbert pour les, pour les marins. Donc, il n'y pas beaucoup de monde. Euh, bon, la retraite non, en Suisse, elle, elle, elle, elle n'a même pas 100 ans. Est pas donc, c'est dans, assez dans les années 1600, je ne sais pas quoi. Bon bref, Mais à l'époque, c'était des tout petits régimes. Et effectivement, oui. les, les, les, les régimes de retraite historiques, c'est les marins, les militaires, euh, etc. avant de cette époque. Euh, et tout ça, c'est le fruit de l'abondance. Enfin, tout ce qui est arrivé derrière, c'est le fruit de l'abondance énergétique. Parce que l'abondance énergétique, ça a consisté en fait à faire travailler les machines à leur place. Donc, euh, parce que l'énergie, on l'a... En fait, il y, y a un grand malentendu quand on dit consommer de l'énergie. On ne consomme pas de l'énergie. Je veux dire, les gens qui nous écoutent ne boivent pas de pétrole et ne mettent pas les doigts dans la prise. Enfin, s'ils font ils ça, ça ils ne vont pas nous de, écouter de, longtemps. Non, <rire> non, ils mangent pas. non, mais surtout, l'énergie, en mais fait, on ne la consomme ouais. pas nous-mêmes. On, on, on peut dire qu'on euh, consomme des tomates euh, ou qu'on consomme du pain. Ça, j'entends je, bien. Voire même qu'on consomme des vêtements tout c'est mais on ne consomme pas d'énergie bon. donc en fait consommer de l'énergie ça veut dire domestiquer enfin ça veut dire mettre des machines à notre service en pratique c'est ça, euh, ça veut dire il y a une image que j'utilise souvent, maintenant en fait c'est l'approvisionnement énergétique, c'est la nourriture d'Ironman en pièces détachées. Euh, <rire> c'est à dire que le monde c'est devenu Ironman en pièces détachées, vrai. où travaillent pour nous des laminoires, des trains, des camions, des cimenteries, des usines, euh, des voitures, euh, des, des ascenseurs, des, des, des, des aspirateurs et des tourniquettes à faire la vinaigrette comme disait Vian. Euh, <rire> oui mais ça va ça être mis en corrélation avec notre consommation non Si on consomme beaucoup moins on aurait besoin, beaucoup moins de machines aussi. On est bien d'accord, c'est pas là que je veux en venir pour le okay. moment. Donc, ce que je dis, c'est que les machines bossent à notre place. Du coup, nous, on Bien a sûr. du temps libre. Oui. Et donc, ce temps libre, on peut l'affecter à avoir des études longues, des retraites, une limitation de la, de la durée hebdomadaire de travail, le week-end, euh, etc. Et mmh. le congé paternité. Donc, c'était ça le, où je voulais en venir. C'est qu'en en fait, euh, le, le, la, la création… Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter le congé paternité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mmh. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'existence la, la, de congés au sens large et de temps pour soi, au sens large, c'est une conséquence de l'abondance énergétique. Et il y a souvent des gens qui disent, dans un monde dans lequel on sera en décroissance, en fait, on passera notre temps à discuter entre nous comme ça et à jouer aux cartes en buvant des bières. Et moi, je dis non, non, pas du tout. C'est un monde dans lequel on va recommencer à transpirer. Euh, il ne faut pas se leurrer, c'est exactement ça qui va se passer. Et donc, il y aura moins de temps libre, euh, entre guillemets. Alors cela étant, le congé euh, le congé paternité, c'est pas censé euh, normalement permettre au père de se, de se tourner les pouces, euh, au contraire, <rire> c'est lui permettre de se lever la nuit pour changer les couches <rire> et de roupiller un tout petit peu le lendemain. Euh, mais euh... t'en sais quelque chose Bon, il euh, y a beaucoup de gens qui sont passés par là. <rire> euh... Mais le. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. Ce que je dis juste, oui, c'est oui, que, que. tu fais la corrélation entre voilà, que et le temps libre C'est ce que le temps libre, d'une manière générale, euh, est, est, est, est, un, est vraiment un acquis, euh, un acquis de l'abondance énergétique. Mm -hmm. Oui, euh, absolument. Et euh, dernier euh, objet, euh, l'acquisition de nouveaux avions de combat, figure-toi. Ah Il vous... euh... y a une votation là-dessus Oui. Et oui, oui. on vous demande de choisir le modèle, le nombre Non, le... Non, non, le budget pour se payer des avions. On ne sait pas encore lesquels. La dernière fois, c'était un peu plus précis, c'était pour le Gripen. Oui, y avait décidé y avant. Il y avait une le, énorme compétition. Je m'en souviens parce que euh, je me semble que les finalistes, c'était le Rafale et le Gripen. Oui, exactement. Après, ouais, après c'était le Gripen. Puis on, a, on ouais. a pu discuter sur le Gripen directement, le budget pour acheter le Gripen. On savait quoi. Maintenant, on sait moins quoi parce que ça, du coup, ça, ça fait déborder les débats. Mais c'est un budget, je ne sais plus combien il est pour euh, acquérir. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, pour traverser l'espace le, aérien... Euh, de la partie la plus longue, donc en long, ça prend 6 minutes en avion de chasse. Hein. Donc on peut effectivement se demander si mettre des milliards et des milliards pour intercepter euh, un objet aérien aurait passé les forces de l'OTAN hein, avant d'arriver chez nous, serait pertinent. Euh, mais évidemment, il y a un lien directement avec le climat, c'est l'armée, euh, l'armée consomme énormément, pour faire face à quelles menaces, est-ce que c'est pertinent tout ça Mais il y a ce lien sécurité... Euh, parce que ceux qui vont voter pour, ils disent non, il faut que la Suisse soit sécurisée. Et puis que. Enfin, tu imagines un petit peu les arguments. C'est des avions qui sont censés servir uniquement à la défense de l'espace aérien suisse ou c'est aussi euh, destiné à éventuellement contribuer à une force de projection non. pour aller se battre, je sais pas où, au Mali Non, euh, la neutralité. Non. Apparemment, on est neutre en Suisse. Euh, je, la signification de la neutralité est à, à discuter. On, tu pourras revenir pour qu'on discute de ça. Non, absolument pas de, de, de, de force. D'accord, donc c'est vraiment la défense intérieure la défense intérieure d'accord uniquement euh, ok euh, alors je n'ai évidemment strictement aucun avis euh, pour savoir s'il si faut euh, dépenser des milliards dépenser des milliards ou pas euh, mmh. la so le seul commentaire 26 commenta milliards je crois euh, plus, achat plus exploitation des le, avions oui, le, seul, le seul commentaire que je peux faire c'est que euh, en France le fonctionnement de l'armée c'est à peu près 3% de l'empreinte carbone d'un français 3 ou 4% mmh. Alors là, je parle bien de l'empreinte carbone, euh, c'est-à-dire la totalité des émissions qui ont lieu n'importe où dans le monde, soit en France, soit ailleurs, pour fournir les produits et services euh, que la France va utiliser. Alors quand je dis la France, c'est les consommateurs finaux, euh, mais la consommation finale peut aussi être le fait d'une administration, où, euh, voilà, donc là-dedans on va trouver le, le pétrole de l'armée notamment. Aux États-Unis, l'armée américaine euh, consomme le tiers du pétrole consommé en France, de mémoire, euh, tous les ans. C'est un, mais... un, un petit pays en lui-même. Enfin, je veux dire euh, oui, en oui, termes oui. de consommation énergétique. Mm -hmm. Alors, les États-Unis, c'est 20% du pétrole mondial. Hein, euh, en, en, consommation. De, en consommation. En consommation. -hmm. Euh, en production, ils sont plutôt à 15. Euh, ils doivent être à 16-17. Hein, ils sont vachement remontés avec le shale avec euh, le... Alors, est-ce que l'armée suisse doit se doter d'avions Je ne sais pas. Je ne le... sais pas vraiment. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je te parle pas contre, de par contre, cette contre, cette non, question. Non, mais par contre, la précision, je veux dire, j'ai n'ai pas d'avis sur la question. Bon, je pourrais y avoir un avis. Euh, non, mais c'est cette idée que finalement, est-ce qu'on n'est pas à une période de l'humanité où euh, il ah, faut alors, arrêter un peu avec les conneries de, de, de, de se taper dessus et puis euh, ah, ça, investir alors, ça, euh, ça dans la sécurité climatique Oui, alors, j'ai envie de dire, il y a l'éternel débat. Euh, dans, dans, le, dans le, les questions de sécurité entre le glaive le bouclier et, la poignée, de, et la poignée de main tendue oui. euh, c'est un éternel débat et mais, je pense que c'est ce ouais. aussi ancestral que les hommes euh, moi j'ai envie de dire avant de trancher le débat euh, entre euh, le glaive, le bouclier et la, et la poignée de main tendue il y a de toute façon plein d'autres dépenses sur lesquelles euh, là je suis capable d'avoir des avis beaucoup plus tranchés euh, on parlait tout à l'heure de la 5G. Euh, pour moi, la 5G, on plie, c'est-à-dire on met une croix dessus, on oublie, et on passe à autre chose. Euh, donc là, on peut déjà s'économiser quelques milliards ou quelques dizaines de milliards, en tout cas à l'échelle d'un pays comme la France, c'est des dizaines de milliards, et en faire autre chose. Moi, je ne vois pas l'intérêt dans mon pays euh, de passer à un truc qui permet de télécharger un film en 3 secondes plutôt qu'en une minute quand toutes les forêts sont en train de cramer. Euh, je ne vois pas l'intérêt de changer tous les smartphones qu'on a en France euh, au risque d'augmenter mmh. l'empreinte carbone des Français de X% euh, parce qu'on fait de l'obsolescence programmée. Euh, je ne vois pas l'intérêt d'augmenter le déficit de la balance commerciale parce que rien de ce qui sera nécessaire au réseau 5G ne sera fabriqué chez nous. Euh, ni les smartphones, ni les éléments, ni les routeurs, ni rien du tout. Nous, euh, et je ne vois pas... Enfin, je vois aucun intérêt. Je, rien je, mmh. de rien. Euh, et je ne vois pas l'intérêt de foutre dans l'environnement dans, dans, dans, dans, dans des fréquences qui perturbent l'observation météo. Donc, je... je c'est zéro intérêt pour moi voilà. bah, pareil bon, pour moi bon. avec un avion qui violerait l'espace aérien suisse alors qu'on a, a des défenses solaires voilà. donc, hein. donc là je suis capable d'avoir un avis euh... oui je suis d'accord peut-être que c'est beaucoup plus pertinent euh, même en restant dans l'arbitrage glaive bouclier euh, de ne pas avoir d'avion de chasse et de mettre le quart du prix dans quelques missiles euh, voilà, euh, en, en disant si tu, en cas, le bout, si, si, si tu montes le bout de ton nez euh, je te fais des misères <rire> Probablement, je suis d'accord que, mais c'est un débat là pour le coup strictement oui. militaire où j'ai pas de, j'ai pas moi non plus d'ailleurs, j'ai pas les, je, je comprends bien les termes du débat mais je n'ai pas d'avis. Ouais, top. Euh, situation de la Suisse, la situation énergétique. Donc euh, tu sais que notre production énergétique, en tout cas d'électricité, elle est en grande partie. Alors Attention, on va parler d'énergie ou d'électricité parce qu'en France oui, on mélange toujours raison. les deux. Ouais, ben moi aussi apparemment. Alors le premier, euh, donc, euh, le, le premier terme de la consommation prix. suisse, c'est le pétrole. Oui, exactement, à 49% je crois. 40 pour moi. Avec les transports, ok, c'était en 2016, j'avais le chiffre, mais peut-être. 40% fort. et après, euh, c'est seulement derrière qu'on va trouver okay, les La production d'électricité en Suisse, oui. qui représente combien, à ton, enfin, combien de pourcent euh, du, de l'énergie du coup Alors l'énergie, ça dépend si on s'intéresse. Alors l'énergie, il y a deux termes du, du jargon énergétique okay, qu'on appelle primaire et final. Ouais parce que alors, là, je, là, je suis largué, évidemment. Bon, mais tout pas le pas monde est vrai. largué. Euh, l'énergie a deux... Alors d'abord un premier truc qu'il faut savoir en ce qui concerne l'énergie C'est que l'énergie nous ne savons rien faire d'autre que de la, pré... la, pré... la prélever dans l'environnement Et de l'exploiter à notre profit euh, On ne sait pas créer d'énergie au sein de l'humanité à partir de rien Non ça, ça serait formidable ou pas Non, ça, ça serait, serait violer la... le premier principe ouais, de la thermodynamique. Ça. Donc c'est vachement bien. On serait Harry Potter ou il y Merlin. Y a qui prétendent d'avoir des machines comme ça. Euh, Absolument. il euh, y, le, y a des inventeurs du mouvement. Il des quoi, inventeurs du mouvement, mouvement perpétuel. perpétuel ouais, voilà, voilà qui me qui me contactent, euh, sur euh, l'énergie libre. Je sais pas quoi. Enfin, ah voilà, voilà, ça, tous les mois, de... j'en ai un qui me dit mais vous avez pas tenu tu compte. Tu crois ça C'est pas possible Non non, ça viole ça la loi de conservation de l'énergie. Donc c'est juste pas possible. On va le sauver. Euh, donc, euh, alors la loi de conservation de l'énergie pour ceux qui ne sont pas familiers euh, dit un truc okay. très simple c'est que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur l'énergie se conserve D'accord mm -hmm. donc euh, dans une boîte de conserve okay. euh, le cornet de bif se conserve et eh bien dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur l'énergie se conserve et elle se conserve rigoureusement c'est à dire il n'y a pas ouais. un peu plus un peu, etc., rigoureusement alors la conséquence de cette loi de conservation c'est que les hommes ne peuvent pas créer de l'énergie en leur sein ils peuvent juste prendre l'énergie dans l'environnement et l'exploiter à leur profit. Et l'énergie qu'on va prendre dans l'environnement et l'exploiter à notre profit, en fait, on la fait pour ça passer dans un convertisseur. Et en fait, toutes les machines sont des convertisseurs d'énergie, à commencer par nous. Donc nous, on prend de l'énergie dans l'environnement, c'est le rayonnement solaire. C'est le chocolat en Suisse. Et le chocolat, absolument. Et la fondue, mm -hmm. euh, euh, qui comme dit Marina Rollman. qui fait pousser le cacao en Suisse, tu sais. Voilà, absolument. Euh, qui n'est pas euh, un aliment aphrodisiaque, comme dit Marina Rollman, la fondue. <rire> euh, mais donc, le, on, on, on prend dans l'environnement euh, l'énergie sous forme d'alimentation et sous forme d'apport solaire de la chaleur, ce qui nous demande de ne pas trop manger pour rester à 37 degrés, mm -hmm. parce que si on était dans un environnement à moins 10 en permanence, tout nu, on n'y arriverait pas. Donc, on a besoin des deux. Et on transforme ça en chaleur qui nous maintient à 37, beaucoup, et en mouvement un peu. Hein euh, puis avec le temps, on a réussi, parce que l'histoire des hommes est une transition énergétique perpétuelle, ce n'est que ça, on a réussi à domestiquer d'autres convertisseurs utilisant d'autres sources d'énergie. Alors on a domestiqué d'autres êtres biologiques, les animaux, les esclaves. On a domestiqué les énergies renouvelables, le feu, euh, le vent, euh, le soleil, la force de l'eau. L'Europe était couverte de moulins il mmh. euh, y, y a 2000 ans. Et puis après, avec le temps, on a domestiqué encore d'autres formes de conver convertisseurs qui sont les machines en métal. Euh, machine à vapeur euh, moteur à combustion interne euh, puis on a domestiqué euh, les moteurs électriques bon alors pour donner à manger à toutes ces machines on a besoin de leur donner des croquettes spéciales là c'est l'énergie en fait donc l'énergie le, le, c'est des croquettes pour machines les machines mangent de l'énergie euh, cette énergie qu'on préserve dans l'environnement s'appelle de l'énergie primaire primaire première c'est là qu'on la trouve Sauf que les machines ne mangent pas exactement l'énergie qu'on trouve dans l'environnement. Euh, par exemple, la voiture, c'est très mal, des gens qui vont nous écouter, euh, mangent des carburants raffinés, elles ne mangent pas du pétrole brut. L'énergie qui va rentrer dans les machines qu'on utilise, ou l'électricité qui rentre dans une machine à café, comme c'est quand même un truc très important pour se réveiller le matin, euh, eh bien, cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle de l'énergie finale. Alors, finale, euh, parce qu'elle sort, elle est en fin du système énergétique. Donc, en fait, primaire, c'est celle qui rentre dans le système énergétique, qu'on prend dans l'environnement. Et finale, c'est celle qui sort du système énergétique et qui va alimenter nos machines. Par exemple, cette très belle radio. Qui ne fonctionne pas. Bon, elle a fonctionné à une époque, j'imagine. Hein? Oui, à une époque. Ça voilà. De... Bon, à ce moment-là, elle mangeait un peu d'électricité pour fonctionner. Elle avait besoin. Euh, si je prends l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui rentre dans les machines et qui sort du système énergétique, l'électricité dans les pays occidentaux, représente de l'ordre de 20% de cet ensemble. Un peu plus, un peu moins, ça dépend des pays. Donc en Suisse, comme dans les autres pays, l'énergie mangée par toutes les machines qu'on va trouver en Suisse, alors dans toutes les machines qu'on va trouver en Suisse, j'ai à la fois les usines chimiques de Bâle, euh, les quelques cimenteries de Holcim, euh, mais aussi toutes les voitures que je trouve, euh, et le grille-pain qu'il y a chez toi. C'est mm -hmm. toutes les machines, les ascenseurs, les, machins, les aspirateurs, bon bref. toutes ces machines-là, l'électricité, c'est 20%. Oh entre 18 et 22, 23. Euh, voilà. Tout le reste, c'est autre chose, et mmh. notamment énormément des carburants raffinés. En, en France, les carburants raffinés, c'est plus de la moitié de l'énergie finale. Plus de la moitié. Par contre, si je regarde l'énergie primaire, cest l'énergie qu'on prend dans l'environnement, il y en a pour lesquels on comprend bien ce que ça vaut. Si je prends du charbon et que je le brûle, on comprend bien que c'est la chaleur du charbon. Mmh il y a d'autres énergies pour lesquelles c'est plus compliqué euh, par exemple l'hydroélectricité c'est quoi l'énergie primaire en fait c'est euh, l'énergie libérée par la chute d'eau mm -hmm. c'est ça et pour le nucléaire c'est la chaleur dégagée dans la centrale c'est ça le, qui sert de, de référence mm -hmm. et alors des fois il euh, y a des énergies pour lesquelles on va convertir ça en équivalent chaleur libérée dans la centrale même s'il n'y a pas de centrale et c'est le cas dans les statistiques internationales précisément pour l'hydroélectricité et pour l'éolien, le solaire etc okay. voilà donc euh, bon bref si je prends l'énergie primaire, euh, à ce moment, euh, en Suisse, euh, avec les conventions internationales qu'on a, je pense que l'électricité doit s'approcher des 45 un truc comme ça, euh, dans lesquels l'hydroélectricité faisant une grosse moitié. 60%. Oui, c'est ça, une grosse moitié. Mmh. Euh, donc on va se retrouver avec 25 d'hydroélectricité okay. dans l'énergie primaire. Mmh. Mais le pétrole est à 40 en Suisse. Voilà. Donc la première énergie primaire comme finale consommée en Suisse, mmh. c'est des produits pétroliers. Ouais. Dans les grosses voitures qui circulent sur l'autoroute. Qui sont plus émetteurs de gaz à effet de serre. Des gros Audi et Mercedes, oh oui. et BMW. Les SUV de plus en plus SUV, achetés, voilà, plein d'actions la sortie du Covid. Achetez-vous un SUV, et vous serez heureux. Ouais. Euh, et donc... Et vous n'avez vous même pas l'excuse d'avoir une industrie automobile qui en vit. Non, en plus, pas. Non, non. Alors que nous c'est l'excuse qu'on a Enfin je veux dire pas ouais, au sens de excuse. on a raison de le faire fois, ouais. Non pas au sens de on a raison de le faire Au ouais, sens de au il y a des constructeurs Qui Ça disent ah, ah on va crever si etc Alors que vous vous avez même okay. pas ouais. cette excuse et, et Est-ce que tu trouves que c'est une bonne excuse Par exemple là, là on a renfloué l'aviation par exemple. Alors que clairement il faudrait diminuer Non moi je pense qu'on n'aurait pas dû faire mais du coup, ça, enfin la, la contrepartie, c'est « oui, mais il y a plein de gens qui vont être au chômage ». Bah oui. Alors, c est, c est, alors, ils vont être au chômage de toute façon un jour, parce que les craquements dans le système que j'évoquais tout à l'heure mmh. font que, de toute façon, des gens vont se retrouver au chômage plus tard. Euh, en fait, il y a longtemps que, comme d'autres pays occidentaux, la Suisse n'aurait pas dû encourager le développement du transport aérien. Elle n'aurait pas elle dû l'encourager, mm -hmm. elle l'a fait, comme tous les pays occidentaux. Hein. Mm -hmm. euh, et la France encore plus que d'autres, puisqu'on a une industrie qui en vit. Hein. Euh, une de nos premières industries à l'exportation en France, c'est Airbus. Euh, donc, euh, encore plus que d'autres. Euh, et là, je vais en profiter pour, euh, dans le monde économique, euh, rappeler quelque chose. Quand euh, des lobbies économiques, qui ne sont qu'une partie des lobbies, il faut le rappeler. Il euh, y a aussi des lobbies environnementalistes. Il y a des lobbies euh, sociaux, euh, les syndicats. Ben, bien sûr que c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais avec des moyens. Je ne suis pas en train de parler des moyens. Quasiment. Je suis en train de parler de l'intention. OK. Le lobby, hein. le lobby est un corps constitué qui a le souhait d'infléchir la politique oui, publique. C'est ça, sa définition, oui. point barre. Alors qu'après, euh, certains gagnent la bataille et d'autres la perdent, c'est un autre problème. Mais, <rire> mais, mais je, là, je suis en train de définir les pièces sur l'échiquier. Okay. Et les pièces sur l'échiquier, c'est qu'un lobby... Et The Chief Project essaye d'être un lobby aussi. Mm -hmm. Je l'assume totalement. Euh, C'est des gens qui ont euh, envie, quelle que soit la raison, mm -hmm. euh, d'influer sur la décision publique. Mm -hmm. C'est ça un lobby. Alors dans l'économie, quand on parle de, quand les lobbies économiques euh, disent ça va faire du mal à l'économie, en fait on ne sait jamais de quelle économie ils parlent. Est-ce que ça va faire du mal aux actionnaires Est-ce que ça va faire du mal aux salariés Est-ce que ça va faire du mal Enfin à qui, à qui ça va oui. faire du mal ouais, ouais, ouais, ouais. Et alors moi dans cette histoire, j'ai les, euh, dans les actionnaires quand même. Je, Exactement, les gens qui gueulent en général Ils sont plus préoccupés de la valeur des actions Que du nombre de gens qu'ils emploient Complètement, oui. Alors même qu'ils invoquent l'exact inverse oui. euh, Quand ils disent euh, Soutenez mon secteur mm -hmm. bon. euh, le... bah, Parce que souvent les représentants euh, Sont des dirigeants Que les dirigeants sont plus intéressés à la valeur de l'action Qu'au nombre de gens qui travaillent chez eux Dit Autrement si leur bonus était indexé sur le nombre de gens Qu'ils ne fichent pas à la porte euh, Et pas du tout sur la valeur des actions euh, Peut-être qu'ils auraient des comportements un peu différents euh, le... Donc, donc genre pour en venir à ce que je disais l'économie euh, de mon point de vue et je suis actionnaire hein, euh, moi je suis copropriétaire de l'entreprise dans laquelle je travaille je considère que l'actionnaire il a pris un risque en étant actionnaire de son entreprise et que euh, dans sa prise de risque il y a la possibilité qu'il perde son investissement donc moi aujourd'hui les seules actions d'entreprise que je détiens dé... euh, sont dans l'entreprise dans laquelle je travaille Carbon4 j'en ai pas d'autres. Et je considère que euh, le risque que je prends, c'est que ça peut très bien demain matin valoir zéro. C est, c est, c est... Et je j'irai pleurer nulle part en disant Ah, c'est pas juste mais... Non, non, c'est la règle du jeu. Les actions dans mon entreprise, ça peut valoir zéro. Euh, ce qui est important quand on se préoccupe de l'avenir des secteurs économiques, c'est pas les actionnaires, c'est les salariés. Donc ce qui est important quand on décide qu'un secteur économique a moins de raisons d'être que de par le passé, et il y a eu plein d'occasions où ça a été décidé. Euh, J'en reviens aux États-Unis. Euh, ils ont fait plein d'avions de chasse pour la Seconde Guerre mondiale. Une fois que la Seconde Guerre mondiale mm -hmm. s'est calmée, ils n'avaient ouais. pas de raison d'en faire autant. Mm -hmm. Donc, les gens qui fabriquaient des avions de chasse, eh ben, ils et étaient... il a fallu qu'ils fa... qu se remettent à faire autre chose. Mm -hmm. Bon, ben, on le fait. C'est voilà, comme ça. Euh, donc, la vra... le vrai sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on s'occupe des gens qui travaillent dans le secteur mm -hmm. et qu'on s'occupe de leur trouver un job euh, ailleurs ou alors euh... De quelle manière alors il y a plein de manières de gérer le problème, euh, on peut gérer ça euh, au fil des départs en retraite et des entrées, on peut gérer, enfin, il, y a, il y a plein de, a plein ouais. de manières, voilà, mais il faut y penser. Ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment où des secteurs qui ne peuvent pas croître indéfiniment, ni même rester indéfiniment en l'état, refusent euh, de, de, de, de, de discuter de la possibilité que leur secteur globalement se contracte mmh. euh, alors qu'à un moment ou à un autre ça sera inexorable, oui. eh bien on augmente la probabilité que ça se passe mal, euh, c'est-à-dire euh, à, à travers des accidents et à mmh. travers des baffes. Okay. Il est parfaitement possible que le secteur aérien ne revienne jamais au niveau auquel il était en 2019. Mmh. C'est parfaitement possible, bon, malgré je, tous je les milliards qui oui. sont mis dedans. Je ne mmh. dis pas que ça va être le cas, euh, mais c'est parfaitement possible que ce soit le cas. Mmh. Euh, pour, je vois au moins deux raisons à ça. Euh, la première, c'est qu'il est parfaitement possible que la planète ait passé son pic d'extraction du pétrole en 2019, plus exactement en novembre 2018. Euh, ça a été le cas sur le pétrole conventionnel en 2008 et le pétrole non conventionnel, c'est-à-dire le pétrole de Rochemer, le Shell Oil aux états unis et les sables bitumineux du Canada euh, ont assuré le relais de croissance entre 2008 et 2018. Ça avait commencé à baisser depuis 2018, hein, c'est pas le Covid qui... Euh, voilà. mmh. Et avec ce qui se passe sur le Covid et le fait que les investissements euh, dans l'amont pétrolier euh, se sont cassés la gueule et qu'il y a une partie décomportée, etc., il y a le patron de BP qui a annoncé il y a trois jours qu'il pensait que jamais le, que le pétrole n'allait allait plus augmenter. Que la consommation de pétrole euh, mmh. n'allait pas augmenter. Mmh. Euh, donc, euh, à ce moment-là, ça va globalement euh, freiner les échanges et la mondialisation dont le transport aérien est, un des, est une des composantes. Donc, il est parfaitement possible que le transport aérien ait mangé son pain blanc euh, et qu'il ne revienne jamais au niveau. Et en, si, en plus, on y rajoute à ça le, la trouille alors que moi je trouve injustifié, mais en l'occurrence elle m'arrange bien, euh, que les gens ont de mourir s'ils sont les uns à côté des autres dans un transport en commun, qui s'applique aussi à l'aérien <rire> euh, et bien à ce moment euh, et ce qui est en plus vrai pour une partie des, des retraités euh, septuagénaires ou octogénaires qui, qui courent le monde euh, à ce moment euh, on, on, on, on, il est parfaitement possible que le transport aérien ne revienne pas à son niveau mm -hmm. même si on injecte des milliards dedans ok, intéressant okay, le lobbying c'est la voie que, que tu as choisi pour euh, infléchir. Il y a d'autres moyens, il euh, y a les jeunes, notamment, qui sortent dans les rues, qui font la grève, il y a Extinction C'est un lobby C'est un lobby aussi, parce qu'ils demandent quelque chose. C'est un lobby, ils s'organisent pas... pour demander quelque chose. Extinction rébellion aussi un lobby, aussi un lobby. Un... Oui, oui, oui, tout ça c'est des lobbies. Mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, lobby. Okay, ouais. C'est un groupe d'intérêts qui cherche à faire pression. Oui, c'est parce que comme on a l'habitude de perdre face au lobby, ben, du coup... Ça non, on a l'habitude... De... Tu as l'habitude <rire> que les causes qui te sont chères voilà, perdent, euh, -à -dire la survie que, de que, que ton lobby perde face au lobby économique. Mm -hmm. voilà, tu as l'habitude de ça, ça. Mais, mais ça ne veut pas dire non, que… Non, tout à fait, voilà. as raison de corriger cette sémantique. Euh, Qu'est-ce que tu penses, ceci étant dit, de ces, des pratiques de, de, de ces mouvements et de cette jeunesse Alors, je pense qu'il faut l'entendre. Euh, j'ai coutume de dire, c'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été interviewé par Arte euh, sur le nucléaire parce qu'apparemment euh, Fridays for the Future a pris position sur le sujet. Mmh. Euh, mais moi, je, je trouve que la croisade de Greta Thunberg au début était une croisade extrêmement salutaire parce qu'au fond, le message principal qu'elle émet et le message principal qui vient des mouvements de jeunes, c'est euh, on est angoissé, écoutez-le. On a l'impression que, que notre avenir euh, ne, ne, ne, ne, vous, ne vous importe pas. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas qu'il est compromis. On a l'impression que oh, vous okay. ne faites rien. Okay. C'est très différent. Oui, euh, si tu es sur un bateau qui coule, et que tu es un enfant, et que tu vois ton père... Euh, tu as l'impression que ton avenir est compromis, c'est absolument certain euh, mais que tu vois ton père mettre à l'eau le cadeau de sauvetage, euh, te donner son gilet de sauvetage, dire vas-y survive etc et moi je verrai derrière euh, ton avenir est compromis mais tu n'as au moins pas le sentiment que euh, euh, tes parents sont indifférents à la chose. Là euh, je pense que euh, ce qui c'est l'expression d'une injustice qui est, euh, le, le, le, on a l'impression qu'une partie du monde est en train de s'écrouler autour de nous, et vous, ça vous fait ni chaud ni froid, vous vous en foutez, et vous continuez à vous occuper du cours de bourse. Enfin, c'est à peu près ça le... Bon. Euh, et en ouais, quoi ils ont raison En ouais, quoi ils ont raison euh, bon. euh, donc, le, la, la, donc je pense que c'est des mouvements qui sont salutaires dans l'expression d'une angoisse. Euh, ce que dit Greta Thunberg au fond, c'est... Euh, je, je, je, je, L'angoisse m'étouffe, euh, faites quelque chose. Et ce qu'elle rajoute, c'est euh, la première chose que vous pourriez faire, et c'est exactement ce que j'ai dit au début de cet entretien, c'est au moins prenez le temps de comprendre le problème, documentez-vous, je veux dire, il y a de la littérature scientifique qui est là sur la table, qui, qui, qui, qui a pris le bon il se trouve que j'ai, je sais pas si ça lui est parvenu, mais j'ai envoyé un message, et j'ai n'ai jamais eu de réponse, mais j'ai envoyé un message à son, à son équipe euh, sur son site internet en disant euh, que moi, si j'étais à sa place, je refuserais de rencontrer les responsables politiques Obama et autres, qui n'ont pas déjà lu mmh. la littérature ah, okay, scientifique. Ouais. Pour je mettrais ça, hein. mettrai ça en condition préalable. Ouais. C'est pas je vous vois, puis. 10 heures de cours, boom, avec, Je, je euh, vous vois, et puis, et puis vous allez me dire que vous allez. Non, non, si vous n'êtes si vous pas capable de répondre à l'interro écrite euh, que je vous colle au début, euh, montrant que vous avez bien compris ce qu'il y a de dans le document, je vous parle même pas. Ouais, bon. pas mal. Je pense que si elle faisait ça, ça serait beaucoup plus fort, mm -hmm. euh, beau, avec un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. Euh, voilà, pas de réponse. La suggestion n'est pas brevetée, donc. Mais. Non, je pas de pas de revendication là-dessus. Le... C'est juste pour dire que je, je, je comprends très très bien euh, l'expression de cette, euh, encore une fois, de cette angoisse. La dérive vers laquelle il faut pas que ces mouvements aillent, je crois, c'est de considérer qu'à partir du moment où ils ont une expression légitime sur, et j'insiste sur légitime, euh, sur le fait que le problème doit être traité, ils se mettent à avoir des préconisations non travaillées sur les solutions à appliquer. Parce que là, un, ils vont se faire allumer et deux, ils vont dire des conneries. Enfin, ils vont dire des conneries, donc ils vont se faire allumer. Parce que euh, de même que ça a pris euh, 5 à 20 ans à la communauté scientifique mondiale de bien comprendre le problème, ça prend n'importe quoi entre 6 mois et 10 ans de travailler un élément de solution en se demandant quelle est sa place dans l'ensemble, quels sont ses avantages et ses inconvénients, les risques qu'il crée, les risques qu'il permet d'éviter, euh, etc. Complexe. Donc on est dans des systèmes complexes mmh. et autant on peut demander, on, on peut... On peut non seulement demander, mais euh, écouter avec attention des adolescents qui nous disent euh, c'est quoi ce bordel euh, C'est pas parce qu'un adolescent dit à son père, tu bois trop papa que nécessairement il a la solution sur la façon de le faire arrêter de boire. Il, il se peut qu'il euh, ne connaisse pas encore assez bien la vie euh, pour avoir des solutions qui soient activables. C'est-à-dire qu'il peut avoir des envies, mais ce n'est pas nécessairement les bonnes. Donc je pense que... Euh... Il nous reste une minute. Hein. Oui, c'est juste pour dire que donc le, le, le, donc ces mouvements-là, je les invite à rester centrés sur leur domaine de pertinence, qui se suffit bien à lui-même, qui est de dire, les mecs, pas saisis du temps. Pour le moment, vous êtes une bande de feignants et on a l'impression que vous en, vous en foutez. Euh, ça, c'est intolérable. Donc passez-y du temps, montrez que vous vous intéressez à la question et que ça monte haut sur votre agenda avant même de savoir si vous allez faire des vélos, du nucléaire, des cultures, de l'agroéconomie, etc. Pas y du temps au moins. D'accord mmh. Et je pense que cette demande-là, on, on ne peut rien lui opposer. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Euh, à partir du moment où il commence à vouloir s'inviter sur le, le terrain des solutions… Et est-ce qu'il faut plutôt des missiles et des machins et des avions, enfin tous les trucs qu'on a passés en vue Il euh, y a un vrai risque que ça dérape Parce que jamais ils auront le temps pour accumuler l'expertise nécessaire sur tous ces trucs-là, pour être pertinent sur tous ces trucs-là mmh. On devrait leur donner cette expertise-là en tout cas Ça prend 20 ans ça, euh, prend... ça prend 20 ans, je veux dire... Euh, bon, moi, le Shift Project vous êtes m'a. Moi, un... moi ça m'a pris 20 ans quoi Alors malheureusement il y a un train, il y a un oui. train qui t'attend et ouais. puis du coup, on va devoir s'arrêter là. Euh, J'espère que c'est que partie remise, parce que j'avais encore, en tout cas, une page. Hein. Finalement, tu vois, j'avais trouvé pas mal de questions. C'est euh... un, un long sujet, et je suis très bavard. <rire> ben, <'est> très bien. <rire> et bien, quand tu reviens en Suisse, en tout cas, tu es la bienvenue. C'était déjà un énorme cadeau que tu nous as fait de mettre ton temps et ta disponibilité à notre disposition. Merci infiniment. Et ben merci pour cet accueil. Et puis à bientôt. Et à bientôt. Ciao.